Aujourd'hui, euh, c'est la suite du premier cours sur la psychonutrition euh, qu'on avait vu ensemble. Donc, euh, je rappelle le principe, s'il y a des personnes qui n'étaient pas là, c'est qu'en fait, moi, j'apporte plus de questions que de réponses et que je ne fais pas des cours euh, usuels en mode diaporama parce qu'en fait, les, les connaissances évoluent tellement vite que ça, pour moi, ça n'a plus de sens en fait, de faire des diaporamas parce qu'en fait, euh, les personnes, généralement, font leur diaporama puis s'en servent pendant 10 ou 15 ans. Euh, comme si les connaissances étaient figées dans ancrées dans le marbre, alors qu'en fait, euh, vraiment, il euh, n'y a pas un mois qui se passe sans que je n'actualise pas euh, un élément du canevas que je vais vous présenter bah, pour le, ce qu'on utilise au centre expert. Donc, en fait, euh, moi, je suis responsable des centres experts schizophrénie et dépression. Je travaille actuellement avec Héloïse euh, qui présente. Et euh, dans les bilans recours, en fait, dans les demandes pour dépression, on a aussi beaucoup de troubles bipolaires et de troubles borderline. Donc, euh, ça fait qu'on a une activité d'évaluation qui est quand même extrêmement large sur l'axe 1 et sur l'axe 2 aussi. Bien évidemment, comme tout le monde, on a beaucoup d'addictos aussi euh, en comorbidité euh, chez nos patients. J'aime pas trop le mot comorbidité, d'ailleurs, parce que bon, ça… Pas trop, de, pas trop de sens, on peut trouver tout avec tout. C'est un peu le sujet de la vidéo qu'on avait vue ce matin euh, euh, sur les troubles neurologiques fonctionnels. Et donc, euh, à l'occasion en fait, de, des recommandations qu'on applique actuellement, donc moi, je ne fais jamais deux fois le même cours. Donc, vous avez mes cours des années précédentes qui sont disponibles sur YouTube, euh, notamment des cours de psychopharmaco. Euh, donc soit sur la chaîne Psychiatrie du Soleil, soit sur la mienne en fait, parce que je, je voulais avoir la main sur euh, mes propres vidéos pour, parce qu'il est arrivé déjà que la Psychiatrie du Soleil en fait, euh, soit fermée par YouTube pour des raisons de droit sur euh, notamment des, des vidéos de pleine conscience qui avaient été euh, diffusées où il y a eu euh, une, euh, une, une, une requête vis-à-vis euh, -vis des droits en fait, euh, donc, euh, et toute la chaîne a été fermée en fait donc, euh, euh, C'est pour ça que j'ai créé la mienne et que vous pouvez trouver. Euh, donc il y a énormément de, de cours que j'ai fait sur la schizophrénie, les traitements antipsychotiques, la, euh, les traitements de la dépression et toute la partie microbiote et psychonutrition. Je vous invite à aller euh, voir si vous voulez euh, des choses plus euh, classiques, diaporama. Là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est surtout vraiment une interaction en fait, et de euh, de réfléchir sur l'origine de nos connaissances et de nos pratiques en fait, parce que donc dans la pratique, vous allez avoir, euh, j'en ai déjà parlé la dernière fois, hein, des psychiatres qui vont vous dire que eux, ils travaillent comme ça, et en fait, euh, souvent, une grosse partie de nos pratiques cliniques ne repose sur aucune donnée scientifique, ce qui n'est pas en soi euh, tout le temps euh, si grave que ça, parce que tout n'est pas démontré. Hein, C'est la fameuse histoire euh, du saut en parachute. Il hein, n'y a jamais personne qui a démontré que de sauter sans parachute euh, d'un avion euh, conduisait à 100% de mortalité. Donc, il euh, y a des choses qui sont basées sur le bon sens et la pratique. Et euh, par exemple, la psychoéducation dans la schizophrénie, le niveau de preuve est extrêmement faible, alors qu'on a tous la conviction que c'est très important que des patients participent à l'éducation thérapeutique et que ça va euh, améliorer leur pronostic et diminuer les taux de rechute. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas forcément le niveau de preuve scientifique en face que ça veut dire que euh, ça ne repose sur rien. Et à l'inverse, par contre, il euh, y a des personnes qui se servent de l'absence de preuves scientifiques pour, euh, pour afficher leur scepticisme, et donc, c'est ce qu'on va voir euh, sur des exemples assez précis, hein, euh, donc notamment la NS cystéine dans la schizophrénie, euh, parce qu'il y a des représentations, en fait, et ces représentations euh, proviennent beaucoup ben, des enseignements qu'on a eus, notamment quand on a été interne. Moi, j'ai été interne à Montpellier, donc j'ai eu la chance d'avoir des cours de très bonne qualité euh, à l'époque, notamment du côté euh, du service de Philippe Courtet, qui était euh, spécialisé sur la bipolarité et le suicide. Et, euh, et en même temps, on se rend compte que quand il y a des réactualisations de connaissances, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui ne réactualisent pas leurs connaissances et qui restent sur des connaissances qui ont 10, 15 ou 20 ans. Et en fait, euh, euh, les, les choses vont de plus en plus vite. Hein. Il y a une augmentation exponentielle des publications. Donc C'est pour ça que je, dans, quand vous faites une présentation, euh, si vous mettez le nombre de résultats PubMed que vous avez en tapant un mot-clé, ça ne sert à rien de montrer la courbe exponentielle en disant qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce sujet. Ce n'est pas qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au sujet, c'est qu'il y a une explosion de toutes les publications et même du nombre de revues psychiatriques. Maintenant, on est à plus de 150 revues internationale de psychiatrie. Euh, donc, euh, ça a explosé. En fait, euh, on était à 100 il y a une dizaine d'années, à 50 euh, il y a 20 ans. Donc, euh, c'est un phénomène d'inflation mondiale. Hein. Les pays publient de plus en plus, ce qui est euh, en soi une bonne chose. Mais ça veut dire aussi que la qualité des, do des données publiées, elle est euh, parfois très questionnable et que ce n'est pas parce que vous avez quelque chose qui a été publié dans une revue scientifique avec comité de lecture que cette euh, publication, elle est vraiment valable. Et donc, c'est là, en fait, euh, c'est ça que je, que je souhaite essayer de vous transmettre cet après-midi, c'est cet esprit critique pour arriver à localiser la source, sachant qu'on n'a pas le temps de vérifier toutes les sources. Donc, à un moment donné, ça, il faut une délégation de la connaissance, c'est-à-dire choisir à qui on va euh, déléguer notre confiance pour avoir des données euh, sources de qualité. Or, euh, si on s'en limite à la littérature française, euh, ce que font beaucoup de psychiatres, et on rate bah, 98 des publications. Et les publications françaises, souvent, sont soit des publications portant sur des données françaises, souvent, c'est des publications qui n'ont pas l'ambition d'aller jusqu'à l'international, donc souvent de moindre qualité. Et, euh, et après, il y a des publications qui ont un, un but pédagogique. Alors, j'ai, par exemple, revu un, un papier la semaine dernière, donc c'était en aveugle, hein, c'était pour la revue euh, en, en céphale, d'une personne qui, je pense, en fait, était une interne qui a voulu publier sa thèse sous forme d'article, sauf qu'en fait, c'était un format thèse de médecine et pas un format article scientifique, et qu'il y avait beaucoup de choses qui euh, ne permettaient pas la publication, notamment sur les critères d'exhaustivité des données. Donc, en fait... Si on a créé le concept de revue systématique, systématique, ça veut dire qu'on applique une méthode qui assure qu'on a balayé l'ensemble des connaissances à un instant donné et qu'on n'a pas biaisé notre sélection d'études, parce qu'on peut toujours trouver une étude qui va dire le contraire euh, d'une affirmation ou qui va démontrer l'affirmation. Donc ça, c'est quand on fait des revues de littérature, on s'en rend vite compte. Et c'est un des arguments qui est utilisé par les détracteurs de la science hein, euh, médicale qui disent, oui, euh, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et puis, euh, donc, euh, par exemple, à Montpellier, Déborah Ducasse, qui était euh, mon interne à l'époque et qui maintenant donc, euh, est, est le responsable du centre expert Borderline à, à Montpellier, disait dans une de ses présentations, euh, il y a une méta-analyse qui est publiée une année, et puis euh, l'année d'après, une autre méta-analyse, donc c'était sur la neuro-imagerie du trouble borderline, une autre méta-analyse qui est publiée avec une étude supplémentaire rajoutée, et cette étude change complètement les résultats et affirme l'inverse. Donc, c'est la preuve que ça part dans tous les sens, donc que ce n'est pas pertinent. Donc, ça, ce n'est pas vrai non plus, euh, dans le sens où, L'objectif quand même de l'approche scientifique, c'est de déterminer ce qui est vrai indépendamment de notre subjectivité. Donc, dans la pratique clinique, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « mon expérience clinique, c'est ça ». Et ça, c'est pour moi le plus compliqué dans le dialogue parce qu'on a tous des expériences cliniques. On a tous euh, fait l'expérience de choses qui vont à l'encontre de ce que disent les données scientifiques j'ai eu une patiente qui a pris 16 kg sous séroplexe. Le séroplex, ce n'est pas censé faire prendre du poids. Euh, pareil, j'ai eu quelqu'un qui a pris 16 kilos sous soluant, alors que le soliant n'était pas spécialement réputé faire prendre du poids. Et on va regarder ces données-là, d'ailleurs, dans, dans les méta-analyses. Donc, il faut garder à l'esprit que vous avez d'un côté des, des, des études qui vont regrouper des personnes et qui vont faire des moyennes. Donc, une méta-analyse, c'est une compilation d'études, et à la fin, vous avez une taille d'effet, c'est ce qu'on appelle l'effect size. Donc, c'est synonyme aussi de SMD, c'est Standardized Mean Difference, la différence moyenne standardisée. Et euh, il est important de comprendre comment interpréter ça, euh, parce que c'est ça qui va guider aussi ce qu'on va appeler la taille d'effet. Donc, euh, est-ce que votre traitement il a un effet léger, modéré ou important alors, Ce qu'on dit classiquement, c'est qu'entre 0,2 et 0,5, on est sur du léger à modéré, entre 0,5 et 0,8, sur du modéré à fort, et au-delà de 0,8, on est en très fort. En psychiatrie, en tout cas, c'est comme ça. J'insiste sur en psychiatrie parce que les tailles d'effet d'un antipsychotique ou d'un antidépresseur dans une dépression ou une schizophrénie, ça n'a rien à voir avec la taille d'effet d'un antibiotique sur une pathologie infectieuse. Les antibiotiques, c'est la taille d'effet majeur parce qu'en fait, on est dans des maladies très simples entre guillemets. Il y a un agent infectieux qui déclenche un trouble. On, on traite le trouble en détruisant l'agent infectieux, le trouble disparaît. Donc ça, c'est la forme entre guillemets pure et facile de euh, la médecine euh, moderne sur la, les maladies aiguës. Et pour ça, on est euh, on est très bon. Pour la fracture, c'est la même chose. Par contre, pour tout ce qui est chronique. Et eh là, on a beaucoup de, de problèmes parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont influencer euh, les choses. Et donc, pour s'abstraire de tous ces paramètres confondants, c'est pour ça qu'on a créé la randomisation en disant en fait qu'on va euh, confier au hasard euh, la répartition des autres paramètres, ce qui va pouvoir permettre de dire toute chose égale par ailleurs, la seule chose qui va différencier les deux groupes, c'est mon traitement ou mon placebo. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pour avoir un exemple concret, euh, j'ai découvert, donc c'est ça qui est super en fait, quand on prépare les cours en tant qu'enseignant, c'est qu'on se remet en question, enfin, si on fait les choses bien, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont revenir en racontant la même histoire tout le temps, euh, c'est de se poser des questions euh, et euh, l'enseignement, bah, c'est l'occasion justement de se poser, des, de concentrer les questions qu'on a accumulées tout au long de la pratique clinique et qu'on n'a jamais pris le temps d'aller regarder. Et donc, en fait, là, je vais vous présenter des, des données euh, de recommandations qu'on qu fait et aussi euh, des données scientifiques en miroir pour voir sur quoi ça se base. Et en fait, donc, là, tous les PDF que vous avez sous les yeux, je vous les enverrai ensuite euh, par mail euh, parce que le but, c'est euh, de ne pas vous bombarder. Là, on a trois heures. Trois heures, c'est très court. Euh, donc, je vais en fait euh, vous présenter les PDF, quelques messages de leur contenu mais je vous invite vraiment euh, ensuite à, à faire l'effort d'aller lire les articles. Alors, d'une part, parce que c'est très instructif d'apprendre à lire des articles, que c'est des articles de bonne qualité euh, que, que j'ai choisi, et surtout que c'est des articles qui guident ensuite la pratique clinique. Ce qui veut dire bien sûr que dans un, deux, trois ou quatre ans, ce ne sera peut-être plus les mêmes articles qui feront référence. Là, c'est des articles qui sont euh, généralement publiés dans les cinq ou six dernières années. Donc, c'est pour nous euh, relativement récent. Et c'est des articles qui font foi. Alors, Stéphane Leusch c'est un psychiatre allemand qui ne fait plus de pratique clinique et qui a publié énormément de méta-analyses qui guident la pratique clinique parce qu'ils ont une force de frappe très importante. Ils s'entourent en fait de beaucoup de collaborateurs et ils incluent énormément de données et de méta-analyses pour répondre à des questions de pratique clinique. Donc, si vous tapez Stéphane Leusch sur PubMed comme auteur, vous avez une sélection d'articles et ça explore plein de troubles et plein de questions. Ils ont fait des méta analyses sur les psychothérapies, sur l'effet placebo, sur la schizophrénie, sur les antipsychotiques, sur les... il y a plein de choses. L'autre auteur aussi qu'on verra après, c'est Cipriani, qui est un auteur italien et ils sont un peu considérés comme les deux stars de la méta-analyse. Euh, avec aussi euh, Marco Solmi, qui est un Italien qui maintenant est au Canada. Donc euh, là, en fait, dans ce, cet article qui a été publié en 2017 dans l'American Journal de psychiatrie, euh, les, euh, il se pose la question de l'évolution de l'effet placebo. Alors, c'est quelque chose dont j'ai parlé plusieurs fois à Louis ces derniers jours, c'est qu'on euh, n'a pas la même évolution de l'effet placebo dans les études de schizophrénie et dans les études de dépression. Et en fait, on pourrait se dire, là, à première vue, euh, bon, ben, la dépression, ça répond beaucoup au placebo. Ça, On le sait, le taux de réponse au placebo est important dans, dans la dépression, on est autour de 40 Je n'ai pas revérifié le taux, d'ailleurs, euh, dans les dernières méta-analyses. Et par contre, j'avais aucune idée, avant de préparer ce cours, du taux euh, de réponse placebo dans la schizophrénie. Alors... Euh, Faites-moi un vote à main levée. Là, dans, le... dans la discussion, mettez-moi, à votre avis, le pourcentage de patients qui répondent à un placebo, de patients qui ont des schizophrénies qui répondent à un placebo. Je ne sais pas si je peux le faire en sondage, là, d'ailleurs. Ça, je ça après. Alors, euh, je vais voir la discussion. Alors, donc j'ai de, modo, 10 à 35. Eh bien, c'est 22 ce qui est énorme. Hein. Euh, je ne sais pas pour, pour vous, mais ça veut dire qu'un patient sur cinq va répondre à un placebo quand il a une schizophrénie en phase aiguë. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a l'amélioration spontanée de la maladie. Ça veut dire qu'il y a les conditions éventuellement, si c'est des inpatients, donc les patients hospitalisés, eh ben, il y a toutes les conditions d'hospitalisation. Il y a les, le fait d'avoir arrêté éventuellement des consommations, de par exemple de réduire sa consommation d'alcool ou de tabac, parce que je vous rappelle que l'alcool et le tabac, ça induit des symptômes psychotiques. Ça, on l'oublie, on parle beaucoup du cannabis. Mais il y a des méthanises qui montrent que le tabac multiplie par deux le risque de déclencher des troubles psychotiques et que dans la population générale, les fumeurs ont plus de symptômes psychotiques que les non-fumeurs. Donc, euh, il y a plein de choses, en fait. Le fait de mieux dormir, donc de sortir d'une privation de sommeil, enfin voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent améliorer, en fait, votre trouble indépendamment du traitement que vous allez administrer. La thérapie par la parole, le fait, voilà, le fait de sortir d'une crise à domicile, enfin, de conflits, sortir des conflits, enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer en fait, qu'un patient va s'améliorer spontanément, mais j'insiste sur l'évolution spontanée de la maladie. C'est ce qu'on appelle aussi la régression à la moyenne. En fait, la régression à la, à la moyenne, c'est un, un élément assez important et je vous invite à aller voir sur YouTube une, euh, une vidéo d'une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle « Hygiène mentale ». Toutes les vidéos d'hygiène mentale, elles sont euh, vraiment euh, extraordinaires et à voir. En fait. C'est un zététicien qui fait ça. Ben, vous voyez, la première qui sort, épisode 35, c'est la régression vers la moyenne, euh, 110 000 vues. Euh, je vous invite à voir ça parce qu'il explique très bien d'un point de vue scientifique euh, quel est le problème. en fait. Alors Il, il explique que quand euh, un athlète fait une performance... Euh, on va donc, euh, par exemple, quand un romancier va avoir un prix euh, ou va publier un, un roman qui apparaît comme extraordinaire, on va regarder avec beaucoup d'attention le roman suivant ou quand on a euh, quelqu'un qui bat un record mondial, eh ben, il va donc devenir le nouveau détenteur du record et on va regarder sa performance suivante. Et en fait, euh, ce qu'il explique dans, dans cette vidéo, c'est qu'on fait une erreur en fait, avec ça parce que le, la performance euh, peut... Euh, n'être arrivé qu'une fois parce qu'il y avait une conjonction, un alignement des planètes qui faisait que toutes les bonnes conditions étaient réunies à ce moment-là et que la personne ne va pas arriver à réunir de nouveau ces conditions. Alors C'est euh, la fameuse crise de l'inspiration pour, euh, pour les romans et euh, c'est valable pour, euh, par exemple, les artistes, les chanteurs, tout ça, où ils disent qu'ils ont peur du chef-d'œuvre parce qu'après, ils vont être attendus et tout va être décevant en comparaison euh, de leur chef-d'œuvre. Donc, euh, quelle est l'application de ça euh, dans la pratique de psychiatrie Ça veut dire que plus un patient est sévère, et plus il va avoir tendance à régresser vers la moyenne de, des patients. Donc, ça veut dire que son amélioration spontanée euh, risque d'être plus importante s'il est plus sévère. À l'inverse, si votre patient il est très léger, eh bien, la différence avec le placebo, elle va être plus difficile à mettre en place, euh, à mettre en évidence, parce que euh, la, le, le pourcentage d'amélioration sur lequel vous basez votre efficacité, il va être plus faible. Donc ça veut dire qu'on a des, des choses qui sont compliquées, c'est qu'il faut qu'on ait des inclusions de patients ni trop sévères ni trop légers pour démontrer l'effet d'un traitement. Et ça c'est très compliqué. Ce qu'a a démontré cette étude, ce que j'ai trouvé euh, passionnant, c'est que contrairement à ce qu'on pense, les études qui ont été publiées par l'industrie pharmaceutique, eh bien, elles ne montrent pas des tailles d'effets plus importantes, au contraire, les tailles elles sont moins importantes. Alors, comment ça s'explique C'est que euh, le... Parmi, en fait, les, les, parmi les études qui ont été publiées par l'industrie pharmaceutique, elles ont souvent des tailles d'échantillons plus importantes. Et donc, ça, c'est une des questions qu'on a actuellement, parce que je vais vous présenter ensuite. On est en train actuellement de, de terminer des recommandations pour la pratique clinique sur les centres experts schizophrénie pour les traitements adjuvants aux antipsychotiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut co-prescrire avec les antipsychotiques qui a prouvé son efficacité dans la schizophrénie et euh, c'est vraiment euh, une question qu'on a euh, actuellement, parce que c'est un reviewer qui nous l'a posé, c'est que plus la taille d'échantillon augmente et plus la taille d'effet euh, du traitement, donc je rappelle que la taille d'effet, l'effet size, hein, c'est la différence entre l'effet de votre molécule active et l'effet placebo. Donc ça, c'est important de le garder à l'esprit. Et euh, plus la taille d'échantillon augmente et plus la taille d'effet diminue. Alors, euh, l'explication qui est proposée pour ça, c'est que plus vous incluez de patients, et moins ils sont sélectionnés, et donc plus ils sont hétérogènes, et plus vous allez mélanger des torchons et des serviettes. Donc, dans le cadre de la schizophrénie, nous, on en parle à chaque, chaque patient, hein, on, on, on voit bien en fait que les patients sont très hétérogènes dans leur présentation et que ce n'est pas du tout la même chose. Une schizophrénie avec une anoxie cérébrale euh, à la naissance, un trouble du neurodéveloppement et l'apparition d'hallucinations à 14 ans et un jeune de 18 ans qui euh, fume euh, du cannabis, euh, qui a un coup de tonnerre dans un ciel serein, qui fait une première BDA et qui va se transformer en schizophrénie ensuite. Et tout ça, on le regroupe sous l'étiquette schizophrénie. Et c'est le critère d'inclusion dans les études. Il n'y a jamais d'autres critères, notamment pas d'autres critères physiopathologiques, et l'enjeu de la recherche depuis plus de 30 ans maintenant, c'est de trouver ce qu'on appelle des endophénotypes, c'est-à-dire des traits qui vont caractériser les patients non pas par leurs symptômes, parce qu'on voit que ça ne suffit pas et que ce n'est pas assez homogène, mais par des caractéristiques neurophysiologiques, par exemple, ou biologiques, des marqueurs, ce qu'on appelle les biomarqueurs, et ça, on a encore beaucoup de mal en fait, à faire cette médecine de précision-là parce que ça demande en fait un, ce qu'on appelle un screening de patients, c'est-à-dire que vous allez passer au crible euh, par exemple, 100 patients, et sur ces 100 patients, il y en aura 20 qui auront le critère que vous allez retenir, et les résultats de votre étude s'appliqueront à ces 20 patients-là seulement. Et en fait, ça veut dire donc qu'il faut analyser 5 fois plus de patients que ceux qui vont être inclus, et puis après, il y a tous ceux qui vont refuser de participer à l'étude, les perdus de vue en cours de route, et ça, ça veut dire que ça coûte beaucoup d'argent, et euh, donc, c'est un des problèmes de la recherche, c'est qu'en fait, il y a une inflation du nombre de sujets demandés. Or, cette inflation, bah, de fait, elle va réduire la taille d'effet parce que, euh, aussi, dans le calcul de la taille d'effet, euh, il y a la, ce qu'on appelle l'erreur standard. Et l'erreur standard, en fait, euh, elle dépend du nombre de sujets inclus. Donc, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là parce que je ne veux pas vous noyer des détails statistiques, mais euh, ça donne des choses euh, très compliquées. Ce qui est, euh, par exemple, une chose à retenir, c'est que l'aldol, il a été comparé au placebo à plusieurs époques et que, on parle bien de, de l'aldol, donc la même molécule, sa taille d'effet a diminué avec le temps. Et ça vient pas de la diminution de l'effet dans le groupe aldol, ça vient de l'augmentation de l'effet du côté placebo. En fait. Donc, ça, euh, c'est important de garder ça à l'esprit parce que euh, vous allez avoir peut-être des personnes qui vont euh, lire trop rapidement les études. Et on va regarder ben là, euh, le PDF qui, pour moi, euh, est capital dans la schizophrénie, c'est celui-là, hein, une étude du Lancet. Donc, c'est HN euh, et collaborateurs en 2019 qui ont comparé les 32 antipsychotiques. Euh, bon, euh, sur les 32, il y en a 15 qu'on ne connaît même pas, donc euh, j'en parlerai pas. Mais en fait, euh, on peut avoir l'impression euh, que les, certains antipsychotiques ont des tailles d'effet assez faibles. Je pense notamment à l'abilify, la, bilifa, la et la quetiapine, le xeroquel, euh, parce que euh, aussi ces molécules sont les plus récentes. Et donc, avec ce que je vous ai dit, il faut garder en tête qu'une molécule plus récente va du coup avoir plus d'effets placebo euh, dans le groupe placebo et donc va avoir une taille d'effet moindre qu'un antipsychotique qui a été évalué dans les années 70, 80, 90, par exemple. Donc, euh, et malgré ça, en fait, on se rend compte que euh, bah, les secondes générations font quand même globalement souvent mieux que les premières générations. Et là, en fait, donc vous voyez, euh, c'est ce qu'on a sous les yeux, là, donc la, la taille, ce, que, ce dont je vous parlais, l'effect size, il apparaît ici. Et vous voyez que la clozapine elle a une taille d'effet qui est autour de 0,9 quand on prend le, les symptômes dans leur globalité. Donc, c'est plus, la plus forte taille d'effet en fait, euh, parmi les antipsychotiques, suivie par euh, le soliant qui est la misulpride. Quand on regarde par contre les symptômes positifs, en fait, il n'y a pas eu assez euh, d'essais de, contrôlés qui ont évalué la clozapine. Et donc là, vous voyez, il n'y a, a que 31 patients qui évaluent euh, la clozapine et, euh, et donc, pour, sur les symptômes positifs, hein, j'insiste. Et euh, c'est à, à l'inverse, l'amisulpride qui sort en premier, suivi de la risperidone. Et alors, quand la paliperidone a été euh, commercialisée, en fait, donc la paliperidone, c'est le xéplion, c'est le dérivé euh, du le risperdal. Hein, donc, euh, le risperdal se transforme en xéplion, c'est le métabolite actif du risperdal. Et donc, l'argument du laboratoire Janssen, c'est le même laboratoire qui commercialise l'Aldol, le Risperdal et le Xéplion. En fait, leur argument, ça a été de dire, donc, euh, Paul Janssen a découvert l'Aldol euh, donc qui est arrivé en 1958. Je vous rappelle que quand les antipsychotiques sont euh, arrivés euh, sur le marché, les psychiatres ne croyaient pas à leur efficacité. Il a fallu des années en fait, de pédagogie dans des congrès, parce qu'à l'époque, euh, les revues n'étaient pas diffusées de la même façon qu'aujourd'hui, il n'y avait pas Internet. Et les psychiatres ne croyaient pas qu'une molécule pharmacologique pouvait améliorer un symptôme comme un délire ou une hallucination qui était attribuée à la psyché, d'où le terme de psychose par opposition à névrose qui était attribuée au nerfs. Donc, pour eux, euh, les, les, les psychoses ne pouvaient pas être traitées parce que ça touchait euh, à la psyché, euh, donc à l'inconscient, donc à l'âme, hein, grosso modo. Et donc, c'était inaccessible à un traitement pharmacologique. Et donc, euh, ça a mis euh, vraiment euh, beaucoup de temps, en fait, pour que les antipsychotiques se, se répandent dans la pratique. En France, c'est délais et Deniker qui ont beaucoup promu ça à Paris euh, et, euh, et donc c'est la chlorpromazine, le largactyle qui était l'antipsychotique euh, qui avait été euh, donc euh, testé initialement par Henri Laborie, qui était donc un, un chirurgien militaire et euh, qui avait, qui faisait en fait des études sur le stress post-traumatique chez le cochon d'inde. Donc euh, on était très loin de la psychiatrie et euh, il a constaté qu'il y avait un un effet en fait d'une molécule, c'était le laboratoire Rhône-Poulain qui à l'époque, que cet effet provoquait une indifférence affective, ce qu'on appelait la timormie. Et il en a parlé à ses collègues psychiatres du Val-de-Grâce qui a dit, ah ben j'ai une molécule euh, pour vos patients en fait, euh, agitées, euh, bon on n'arrive pas à sédater avec les barbituriques, ce serait intéressant. Et donc, ils ont administré, à l'époque, il n'y avait pas tous les comités d'éthique, donc il n'y avait pas toutes les barrières qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, ils ont administré du largactyle comme ça euh, à des patients euh, avec des, un protocole qui est aujourd'hui euh, très hurlé. Et euh, ils ont constaté que le délire régressait en, fait, en quelques semaines. Et c'est comme ça qu'a été constatée l'efficacité du premier antipsychotique. Et en fait, la clozapine, elle, historiquement, elle est arrivée dans les, parmi les premières générations, mais elle a été retirée du marché à cause des agranulocytoses mortelles et puis, en fait, elle est revenue de par sa, son efficacité. Donc, c'est vraiment un antipsychotique. Actuellement, en fait, il y a une étude d'Hélène Verdoux, qui est donc professeure à, à Bordeaux, qui montre que la clozapine et le lithium sont sous-prescrits en France actuellement par rapport à la taille de la population et à la prévalence des maladies bipolaires et schizophréniques. Donc, c'est deux molécules en fait, qu'on pourrait vraiment gagner à mieux prescrire et à plus prescrire. Et un des arguments que j'ai trouvé comme barrière à la prescription de la clozapine, c'est Ah, mais pour instaurer la clozapine, il faut une hospitalisation. Non, ce n'est pas vrai. En fait, moi, j'ai fait plein d'instaurations en CMP de clozapine. Il n'y a pas de nécessité en fait, d'hospitaliser pour euh, une instauration euh, de clozapine. Après, donc, la clozapine, ce n'est pas la panacée. C'est un médicament qui a beaucoup euh, d'effets indésirables. Et donc là, vous avez donc la liste. Donc, si je parlais du xéplion, c'est parce qu'en fait, quand le laboratoire Janssen a commercialisé le xéplion, donc je vous rappelle qu'historiquement, on a eu les premières générations, donc l'aldol qui est le chef de file très antidopaminergique et très pur antidopaminergique. Après, donc, dans les secondes générations, le laboratoire Janssen a sorti le risperdal qui il voulait en fait un aldol avec moins d'effets extra Donc, ils ont trouvé le mécanisme des récepteurs 5-HT2A qui diminuait en fait les symptômes extrapyramidaux donc c'est comme si ça faisait un effet euh, anticholinergique intégré entre guillemets parce qu'en fait la sérotonine et la dopamine sont interconnectées dans le cerveau donc quand vous freinez le 5-HT2A vous augmentez la dopamine dans les aires du cerveau notamment euh, les aires motrices donc ça améliore les symptômes extrapyramidaux euh, sauf que donc ensuite quand ils ont commercialisé le zéphyrion le risperdal consta est sorti en 2004 et il est injectable toutes les deux semaines, alors que l'aldol des était disponible déjà depuis les années 70. Et donc, l'argument, c'était de dire, toutes les deux semaines, vous allez voir plus souvent votre patient, donc ça va améliorer l'adhérence, tout ça. Donc, ça, c'est des conneries. Parce qu'en fait, maintenant, on a démontré, et ça, c'est des études en cours de publication, que plus le patient a de chances d'arrêter son traitement, et plus il va l'arrêter. Donc, quand on le dit comme ça, ça paraît évident, mais quand tous les jours, vous avez l'opportunité d'arrêter votre traitement médicamenteux, eh bien, vous avez plus de chances de l'arrêter que quand vous avez une fois par mois l'occasion d'arrêter votre traitement. L'autre chose aussi, c'est que quand vous ratez votre injection, ça se voit. Euh, et, euh, et puis euh, à l'inverse, si vous décidez d'arrêter votre traitement mais que vous avez eu votre injection il y a deux semaines et ben pendant deux semaines, vous êtes encore couvert par votre traitement alors que si vous décidez de l'arrêter et que vous êtes sous traitement PEROS et ben en cinq jours, vous n'avez plus de traitement du tout dans le corps donc pour toutes ces raisons-là, en fait, quand on a des traitements injectables chez des patients non adhérents, c'est vraiment une priorité en fait de vraiment euh, favoriser ce, ce mode de traitement. Alors, il y a des techniques de manipulation pour ça, hein, pour les patients, parce que si vous demandez euh, frontalement au patient est-ce que vous préférez le comprimé ou l'injection, il n'y a aucun patient qui va vous dire je préfère l'injection. Enfin, c'est exceptionnel. Moi, en, en 20 ans, je ne crois pas avoir jamais eu un patient qui m'a dit je préfère l'injection. Euh, par contre, si euh, vous présentez les choses en disant le traitement de référence dans votre cas, c'est l'injection, parce que ça stabilise le traitement dans le sang, parce que euh, vous n'aurez pas à penser à prendre un traitement tous les jours, parce que ça permet euh, d'assurer l'adhérence. Et donc, si le traitement ne marche pas, on ne se posera pas la question de savoir si, si vous, vous le prenez ou pas. Bah, ça, il y a beaucoup de patients qui entendent cet argument et de dire, euh, de toute façon, on va se voir une fois par mois au minimum au CNP. Donc, euh, ce sera l'occasion que vous ayez votre traitement en même temps. Et puis après, euh, on ne se pose plus la question pendant un mois. Euh, J'insiste sur le fait que ce sont les patients non adhérents et en fait, euh, il y a plus d'hommes et de jeunes euh, qui sont non adhérents comparé aux femmes et aux personnes plus âgées. Mais par contre, quand on regarde les modes de prescription, ben, les antipsychotiques retard, ils sont quand même beaucoup prescrits aux hommes et notamment aux hommes avec euh, soit des, de l'agressivité, donc des SDRE, des choses comme ça, des programmes de soins, ou soit des consommateurs de cannabis qui, qui font des récidives multiples. Alors que en fait, euh, les traitements, euh, ce qu'on qu a montré sur les données françaises, euh, là, je ne vous ai pas remis euh, l'article parce qu'il n'est pas encore euh, publié, euh, mais c'est que en fait, même les femmes et les patients plus âgés, les plus de 50 ans, pourraient aussi bénéficier des traitements retard en fait, parce que ça améliore vraiment le taux de rechute, euh, les traitements retard chez tous les patients non adhérents et pas que chez les hommes et pas que chez les jeunes et pas que chez les consommateurs de substances. Donc, ça, c'est un message important pour la pratique clinique. C'est que la question qui se pose chez beaucoup de praticiens, c'est Ah oui, mais il faut commencer par un traitement peros et ensuite on instaure le traitement injectable. Donc, ça, c'est vrai en fait que normalement on doit vérifier la tolérance peros, mais par contre, il n'y a pas besoin d'attendre l'efficacité peros pour euh, mettre en place le traitement injectable. Donc, par exemple, l'Habilify. Euh, si euh, vous l'administrez euh, cinq jours en Péros et que ça se passe bien, il ben, n'y a pas besoin d'attendre beaucoup plus pour passer à la Bilify maintenant. Euh, quand on regarde, euh, le donc, euh, je fais pas mal de digressions, mais l'histoire du xéplion, c'est que quand le xéplion est sorti, euh, c'est la palipéridone, on nous a dit qu'il est mieux toléré que le risperdal. Donc, vous allez améliorer aussi la tolérance notamment en termes d'effets extrapyramidaux par rapport aux gens qui ont du risperdal. C'était un des arguments de vente du laboratoire. Là, quand on regarde en fait, les effets indésirables des antipsychotiques, on se rend compte que la palipéridone, elle est toujours très, très proche du risperdal. Euh, là, par exemple, euh, qu'est-ce que je vais vous mettre Là, vous avez la pallipéridone qui est ici et le risperdal qui est là. Voilà, donc ça, c'est pour l'administration d'anticholinergiques. Vous voyez que euh, c'est pas majeur, majeur euh, la différence entre les deux, en fait. Donc, euh, pour la prise de poids, c'est pareil, euh, le risperdal se place même mieux, légèrement mieux que la palipéridone, mais on voit que ça se, ça, ça se chevauche quasiment de, toujours, c'est très, très proche, en fait. Donc, euh, l'argument de dire qu'on gagne en tolérance entre le risperdal et le il n'est pas du tout supporté par les données euh, des études euh, qu'on a sous les yeux. Là. Donc, Qu'est-ce qu qu'on peut retenir là de cette méta-analyse C'est que euh, un exemple aussi, c'est que, par exemple, le fait que le LOXAPAC n'augmente pas l'espace QT, ben, ça n'apparaît pas dans cette euh, méta-analyse parce qu'il n'y a pas d'études avec le LOXAPAC. En fait, le LOXAPAC, le tertian, le nosinant euh, ça et le largactil, ça n'est prescrit quasiment qu'en France. Donc, vous avez extrêmement peu de données internationales. Alors que dans la pratique clinique, c'est archi, archi, archi prescrit. Donc, euh, quand on est dans un protocole de sédation, en fait, euh, bon, en fait, il y a des données qui montrent que finalement, le Zyprexa fait, fait à peu près pareil que l'Oxapac, mais donc il y a beaucoup d'habitudes de prescription de l'Oxapac dans la sédation. Par contre, au maximum, en fait, je vous invite à être vigilant euh, sur la coprescription d'antipsychotiques, parce qu'en fait, on n'a quasiment pas de données d'essais de, contrôlés randomisés, randomisés sur des combinaisons. Et les rares où on en a, c'est des, combina, des combinaisons de l'éponex clozapine et aripiprazole, uh, Abilify, Mais on n'a pas de données sur des combinaisons euh, de tertian, loxapac, nosinant avec d'autres antipsychotiques. Et ça, en fait, en pratique clinique, en intra surtout, en fait, euh, très souvent, j'ai vu euh, dans des services où je suis passé, donc j'ai travaillé à Lyon, à Montpellier, à Créteil et à Marseille, euh, j'ai vu des habitudes de prescription très différentes d'une ville à l'autre. Euh, par exemple, à Créteil, le Largatil est beaucoup prescrit. Euh, j'ai vu prescrire euh, du nosinant dans certains services à, à Montpellier, enfin, euh, le, puis du tertian à d'autres endroits. Et en fait, euh, les plus gros effets indésirables que j'ai vus, c'était toujours des combinaisons d'antipsychotiques et surtout, de première génération avec soit du tertian, soit du loxapac. Et donc, quand vous voyez par exemple les risques d'acathésie, bah moi j'avais une représentation erronée, par exemple, où je me disais que l'abilify c'était un des antipsychotiques qui donnait le plus d'acathésie. Et ben bah, en fait, quand vous regardez euh, les prévalences, c'est pas ça euh, du tout. Euh, en fait, il se place, euh, certes, il augmente le risque d'acathésie, mais en fait, il se place plutôt bien par rapport à d'autres euh, antipsychotiques et à l'inverse. Euh, le, le Risperdal, le Lobzapac et l'Aldol en donnent beaucoup plus. Et l'acathisie, c'est un vrai problème qu'on a euh, dans, les, dans la pratique parce que euh, on, ça peut être confondu avec une agitation. Et donc, euh, j'ai déjà été appelé en garde pour des agitations, notamment chez des jeunes patients où il y avait des primo-instaurations d'antipsychotiques, où, euh, où les prescripteurs avaient eu la main trop lourde et où en fait, l'agitation était une acathisie en fait. Et sur le plan clinique, d'ailleurs, il n'y avait pas de, trop de doutes. Donc, c'est là où cliniquement, il faut distinguer l'agitation qui est d'origine délirante et psychique, donc typiquement une persécution. Donc, ça, ça va dépendre aussi du discours du, du patient, d'une akatisie où là, la personne en fait va être incapable de, de justifier, de rationaliser son, son passage à l'acte. J'ai eu un, un patient comme ça qui, euh, j'ai vu son regard devenir noir d'un coup, et il s'est mis à défoncer l'armoire à pharmacie euh, de, du service, alors qu'il avait toujours été calme, aucune hétéroagressivité. Et il a dit à posteriori, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais il fallait que je détruise quelque chose. Et donc, ça s'est euh, porté sur euh, le meuble qui était à côté de moi parce que je ne voulais pas frapper quelqu'un. Et en fait, euh, était, il était sous Aldol et tertian, et euh, les deux à forte dose. Et ça, euh, voilà, ça donne des choses... Euh, euh, qui peuvent aller euh, très loin dans les passages à l'acte, en fait. Hein. Ça peut aller jusqu'à la chambre d'isolement. Donc, euh, donc, je vous invite vraiment à être vigilant là-dessus. Et aussi, quand nous, des, avec Héloïse, on a des, beaucoup de rapports d'hospitalisation au centre expert, et les gens disent euh, il a mal toléré la Bilify. Et puis, en fait, on n'a jamais l'info. Oui, mais avec la Bilify, avec quoi qui était co-prescrit Parce que s'il était sous Valium à forte dose, euh, plus du tertian euh, ou du loxapac, euh, et qu'on dit « ah oui, il était trop sédaté », bah oui, effectivement, mais ce n'était pas l'Habilify en fait. Et après, il y a la question de l'efficacité, c'est-à-dire l'Habilify, l'aripiprazole, vous avez un antipsychotique qui est un agoniste partiel des récepteurs euh, D2 et 5-HT1A, euh, donc euh, en fonction des zones, il va être anti-D2 à forte dose et agoniste D2 à faible dose, et donc, si vous le combinez avec des antipsychotiques qui sont anti-D2 purs, bah, vous mettez à la fois le frein et l'accélérateur potentiellement. Et puis, euh, et puis, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait à partir du moment où on mélange des antipsychotiques, sauf si on pense que les mécanismes d'action sont vraiment complémentaires. Alors, complémentaires, ça peut être par exemple, d'un côté, en fait, clozapine, olanzapine, kétiapine. Donc, c'est des molécules sales qui sont très proches pharmacologiquement, on appelle ça molécule sale parce qu'elle se lie à un grand nombre de récepteurs différents, dont beaucoup qui induisent des effets indésirables. Et parmi ces effets indésirables, il y a notamment la prise de poids que vous voyez ici. Là, dans, dans, dans le A, c'est la prise de poids en moyenne en kilos. Donc ça, c'est un, une bonne illustration. On parle de moyenne de prise de poids. Donc, on voit que l'olanzapine, c'est l'antipsychotique qui fait prendre le plus de poids et pourtant, en moyenne, c'est 2,78 kilos. Mais 2,78 kg, c'est une moyenne entre des patients qui vont prendre 0 kg et des patients qui vont prendre 30 kg. Vraiment, je pense qu'on a tous fait l'expérience de voir des patients vraiment gonflés, avec en plus une obésité très bizarre qui se localise notamment au niveau du cou, euh, sous, en sous-cutané. Euh, c'est vraiment l'effet de le Hutt, quoi. Donc euh, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est insupportable en fait, euh, dans la pratique clinique, et donc l'olanzapine, c'est un antipsychotique qui, pour ma part, euh, est réservé à l'échec post-clozapine. Alors, ce que je vous dis, ce pas les recommandations euh, nationales. Hein. Les recommandations nationales, c'est d'essayer deux antipsychotiques de seconde génération, de mécanismes différents, et si ça ne marche pas, d'aller à la clozapine. Euh... Donc, il y a des... beaucoup de cliniciens qui commencent par l'olanzapine, et c'est vrai que l'olanzapine, elle est efficace. Et en fait... Une des raisons pour lesquelles euh, c'est un antipsychotique qui est apprécié des cliniciens, c'est parce qu'il est sédatif. Et donc, c'est là où il faut être un peu fin dans le choix du médicament, parce que la sédation, c'est quelque chose qui peut être recherché et nécessaire en intra. Par contre, c'est une plaie en extra. C'est-à-dire que nous, la, le quotidien en fait, des patients qui ont des schizophrénies, c'est de se plaindre d'un manque d'énergie, de motivation, voilà. Et on dit ah ben il a des symptômes négatifs, euh, tout ça, voilà. Sauf qu'en fait, intrinsèquement, il y a une grosse partie du traitement qui altère euh, l'énergie. Et ça, on voit en fait que euh, sur cet effet de sédation qui est présenté ici là en F, et eh ben euh, quasiment euh, tous les antipsychotiques euh, augmentent euh, le, le risque de, de sédation. On voit que parmi les secondes générations, la palipéridone, c'est celui qui augmente quasiment le moins le risque de sédation, mais il y a quand même une, une petite augmentation. Et on voit que même la bilify et le solion, en fait, ont déjà un effet euh, important sur la sédation et le risque perdant encore plus, l'aldol aussi. Et alors, quand on passe à l'oxapacolanzapine, d'ailleurs, là, on voit que l'oxapacolanzapine, c'est quasiment le même effet en termes de sédation. Donc euh, Après, c'est bien sûr à rapporter en fait, à l'affinité au récepteur et donc aux doses prescrites euh, habituellement. Quand je dis le même effet, ce n'est pas à dose égale, hein, bien sûr. C'est en équivalent chlorpromazine. donc Je vous rappelle, les équivalents chlorpromazine, c'est les équivalents en fait, euh, d'un antipsychotique anti à l'autre. Et là, on voit que la kétiapine est très sédative et que la clozapine est euh, le plus sédatif de tous. Donc, en fait, on a un problème, c'est que l'antipsychotique le plus efficace, c'est aussi le plus sédatif et il va déclencher des syndromes métaboliques, faire prendre du poids. Donc, euh, ce n'est vraiment pas la panacée actuellement, euh, le traitement de la schizophrénie. Et euh, donc, euh, un, un message important, donc là, je vais aller ben, dans les, les canevas des, des centres experts. Donc, euh, je vous l'avais déjà envoyé la dernière fois et qu'ils ont déjà évolué depuis la dernière fois. En fait. Euh, donc, actuellement, la stratégie euh, que personnellement j'applique, après chacun peut avoir sa stratégie dans les choix d'antipsychotiques pour les patients, mais en fait, en combinant euh, toutes les données, ce qui apparaît, c'est que euh, finalement, l'Abilify, c'est l'aripiprazole, c'est l'antipsychotique qui a le meilleur rapport efficacité-tolérance, euh, donc dans le sens où il est relativement peu sédatif, il ne déclenche pas d'effets extrapyramidaux. Euh, il peut déclencher de l'akathisie, mais moins que d'autres antipsychotiques. Euh, donc, euh, il voilà, faut juste savoir que ça arrive et, euh, et faire attention aux doses parce qu'il y a un effet dose. Et puis, euh, l'année prochaine, je vous invite à être vigilant euh, sur la publication des vidéos parce que je, je parlerai des résultats de la thèse de Romain Barazer qui fait sa thèse justement sur les traitements efficaces dans l'akathisie. Dans la schizophrénie, on est en train de faire une méta-analyse en réseau parce qu'il n'y a pas de méta-analyse en réseau. Donc, méta-analyse en réseau, c'est des méta analyses qui comparent deux à deux les traitements et donc pas toujours au placebo, qui peut aussi comparer les traitements directement les uns avec les autres. Et donc, là, ce que je vous ai présenté pour le OUN 2019, là, pour les antipsychotiques, c'est une méta-analyse en réseau. Donc, en fait, quand vous avez une méta-analyse en réseau, ça ressemble à ça, le réseau en question. Je vais vous le trouver. Voilà, donc ça, vous avez en fait des comparaisons 2 à 2 de molécules avec des tailles de cercles qui sont d'autant plus grandes que le nombre de participants est grand. Et en fait, on voit euh, la puissance du sponsoring de l'industrie et aussi des États-Unis, euh, puisque donc, des médicaments qui ont été euh, commercialisés par des laboratoires, et en particulier américains, sont américains sont beaucoup plus étudiés que d'autres médicaments euh, plus anciens, et notamment ceux qui sont… Euh, on voit l'amisulpride, là, qui a un micro-point, alors c'est le soliant, et qu'on a vu que le soliant, a priori, est très intéressant sur l'efficacité, sur les symptômes positifs. Par contre, le soliant, il va aussi induire beaucoup euh, d'hyperprolactinémie. Et donc, concernant l'hyperprolactinémie, d'ailleurs, il précise ici, donc vous avez le classement vis-à-vis -vis de l'hyperprolactinémie… Et euh, donc, euh, toutes les molécules n'ont pas été euh, correctement euh, évaluées vis-à-vis euh, -vis du risque euh, d'hyperprolactinémie. Mais on voit que c'est la palypéridone qu'on donne le plus, le risperdal ensuite, et le soliant en 3, et l'aldol en 4. Donc, euh, donc, vous voyez que quand on dit le xéplion, c'est mieux toléré que le risperdal, ben en fait, euh, non. Euh, c soit c'est kiff-kiff, ou soit même parfois, euh, ça sort moins bien. Donc, euh, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a une hyperprolactinémie. Donc là, je vous invite, on ne va pas reprendre ça euh, aujourd'hui, mais je vous invite à regarder la vidéo, qui a, donc c'était la biblio avait fait Alexandra Garosi euh, et qui est donc sur la chaîne Psychiatrie du Soleil et sur ma chaîne aussi, sur euh, traitement de l'hyperprolactinémie. Et donc, il y a euh, des recommandations en fonction des niveaux d'hyperprolactinémie. Et on y retourne, nous, régulièrement pour savoir en fonction à la fois du taux biologique et de la présence de symptômes cliniques, si on doit envoyer à l'endocrino ou pas. Et euh, dans tous les cas, la recommandation, c'est de diminuer les doses des antipsychotiques qui font monter la prolactine. Et donc là, vous les avez, ceux qui font monter la prolactine, donc paliperidone, rispéridone, amisulpride et allopéridol. Donc, grosso modo, tous ceux qui sont anti-D2 augmentent la prolactine. Ça, ça c'est un truc neurophysiologique. Quand vous êtes anti-D2, euh, c'est les voies tubéro infandibulaires les, les fameuses quatre voies qui sont euh, présentées, je vous les avais déjà euh, entendues, euh, vous allez euh, donc inhiber en fait euh, la dopamine euh, qui elle-même est un, un inhibiteur de la prolactine. Donc quand vous freinez la dopamine, vous augmentez la prolactine euh, si vous êtes antidopaminergique. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas euh, d'hyperprolactinémie avec la Bilify par exemple, ce qui n'est pas anti-D2. Et même l'abilify, vous voyez ici, la clozapine et l'abilify sont même protecteurs entre guillemets de l'hyperprolactinémie, c'est-à-dire que ça ferait même baisser les taux d'hyperprolactinémie. Donc un des articles qu'on est en train de publier, c'est sur les recommandations d'adjonction de l'abilify aux autres antipsychotiques, parce que euh, donc moi j'avais la notion en fait au moment où le laboratoire a commercialisé l'abilify, c'était en 2004, le laboratoire disait. On, on a failli se casser la gueule avec cet antipsychotique parce qu'on disait qu'il fallait instaurer à 5 mg, puis 10 mg, puis 15 mg pour évaluer la tolérance. Et en fait, en prescrivant à 5 mg, les, il y avait des patients qui faisaient des recrudescences psychotiques ou des majorations psychotiques. En fait. Et donc, ça s'explique par l'effet agoniste dopaminergique partiel à 5 mg. À l'inverse, si vous avez un patient qui est bien stabilisé avec un traitement par Risperdal, par exemple, mais que euh, ce traitement euh, a des effets indésirables gênants à type de prise de poids ou d'hyperprolactinémie, ben là, ça peut être intéressant de co-prescrire la Bilify Pour la partie tolérance, j'insiste là-dessus, c'est pour la partie tolérance, pas pour la partie efficacité. Pour la partie efficacité, pour l'instant, on n'a pas euh, de données scientifiques qui justifient la coprescription d'antipsychotiques. Par contre, j'en aurais peut-être dans un an, parce qu'en fait, on est en train de faire une autre méta-analyse en réseau. Cette fois, c'est avec Damien et char qui est doctorant euh, chez nous et euh, qui est en train de faire ce travail-là, celui que vous avez sous les yeux, mais pour les traitements adjuvants. Et donc, dans ces traitements adjuvants, il y a des traitements antipsychotiques. Et en fait, le seul, ce que je vous disais, c'est que la seule combinaison qui a été correctement évaluée, c'est clozapine et habilify. Euh, et donc euh, on, a priori, on va conclure à l'augmentation d'efficacité. Par contre, il y a quelque chose que vous pouvez faire en cadre, il y a deux choses que vous pouvez faire en fait en cas euh, de schizophrénie résistante et qui sont euh, très peu faites en pratique clinique. Euh, Est-ce que vous avez une idée? Alors je vais pas Louise parce qu'elle sait déjà. Vous pouvez mettre dans le chat aussi euh, en cadre euh, de. Donc, schizophrénie résistante, en fait, on définit comme schizophrénie résistante une schizophrénie qui ne répond pas aux antipsychotiques. Et on parle de schizophrénie ultra résistante quand elle ne répond pas à la clozapine. Et ça, ça représenterait euh, 10% des patients qui euh, consultent au centre expert. Donc, c'est quand même considérable. Sachant qu'en plus, il y a les patients qui ont une contre-indication à la clozapine. Donc là-dessus, j'attire votre attention aussi, c'est que euh, c'est là où on voit l'importance des dossiers médicaux. Euh, c'est qu'il y a beaucoup, euh, on, va, on invalide assez vite la clozapine parce qu'il y a eu une petite chute des polynucléaires neutrophiles qui n'a pas été forcément... Euh, bien documenté ou bien enregistré ou tout ça. Et donc, nous, on se retrouve 20 ans après avec le patient à une contre-indication à la clozapine et on ne retrouve aucun élément objectif pour justifier cette contre-indication. Donc, dans ces cas-là, moi, je suis quand même assez favorable à la réintroduction, alors bien sûr à très faible dose, hein, donc on peut même commencer parfois à 12,5, donc 1,5 de 25 et avec un suivi, bien sûr, hebdomadaire des polynucléaires neutrophiles, euh, mais sachant qu'il y a beaucoup de patients qui ont des polynucléaires neutrophiles qui diminuent, mais sans rentrer dans la zone rouge. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont baisser à 1300, 1400, mais sans baisser beaucoup plus. Donc, il faut rester bien vigilant à ça et reprendre à chaque fois les recommandations, en fait, qui sont normalement dans le cahier. Les patients ont des cahiers de suivi délivrés par le pharmacien. Et puis, sinon, vous allez. Sur Google, moi je fais ça à chaque fois, hein. je retourne vers les recommandations européennes de la conduite à tenir euh, en cas de diminution des neutrophiles sous clozapine, parce qu'il y, y a eu des recommandations qui ont été changées en 2017 et on n'est jamais à l'abri qu'il y ait eu de nouvelles recommandations. En fait. Donc euh, ça, ça vaut vraiment le coup de toujours refaire l'effort d'aller vérifier euh, une source. Alors il y a la HAS, il y, y a plein de choses. Euh, mais régulièrement de vérifier que vos connaissances sont toujours d'actualité. Je vous donne un exemple. Euh, pendant 10 ans, euh, j'ai eu comme euh, info, euh, dont je ne sais plus d'où je l'attirais, euh, mais c'était pendant mon internat, on m'avait expliqué qu'on ne pouvait pas parler de résistance à la clozapine si on n'était pas à au moins 420 nanogrammes par millilitre de clozapine dans la clozapinémie. Or, euh, dix ans plus tard, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, je jamais vérifié cette info, donc il serait peut-être temps euh, que j'aille la vérifier. Et puis, euh, j'ai posé la question au service de pharmacovigilance de Marseille et moi-même, je suis allé regarder dans la littérature et je n'arrivais pas à retrouver ce chiffre de 420, en fait. Et en fait, la clause épidémie, dans les recommandations, elle doit se situer entre 350 et 600 nanogrammes par millilitre avec l'hypothèse d'un effet dose, en sachant que euh, la clozapine, et donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller regarder euh, sur, sur Internet, euh, il y a des rapports qui sont très bien faits des autorités euh, de l'Agence européenne, tout ça, qui expliquent que les hommes vont avoir besoin de posologie plus importante que les femmes pour la clozapine, de par la répartition euh, du médicament euh, dans le corps. Euh par rapport à la masse graisseuse aussi, que les fumeurs vont avoir besoin de plus de clozapine que les non-fumeurs parce que le, le tabac euh, donc, est un inducteur 1 à 2, donc va favoriser l'élimination de la clozapine. A l'inverse, si votre patient arrête de fumer, il bah, va falloir faire gaffe parce que ça va augmenter les taux de clozapine. Et, euh, et donc, déjà, ces deux paramètres-là, vous avez des indications de la cible en fait, Péros que vous allez viser. Et donc, ça peut aller de 250 à 500 mg par jour Péros. Donc déjà, vous avez des idées préconçues de votre première cible avant même de faire la clozapinémie. Et en fait, on voit beaucoup de patients qui ont du lithium ou de la clozapine et qui n'ont pas de clozapinémie ou de lithémie euh, récente. En fait, c'est quand même important. Nous, on reçoit des gens souvent pour des problèmes de résistance ou d'intolérance. Et en fait, euh, c'est très mal monitoré. En fait. Donc, euh, ça, j'attire votre attention là-dessus. Les neutrophiles, ils sont euh, très bien faits parce que c'est obligatoire. Mais par contre, la clozapinémie, elle est assez rarement demandée, je trouve, euh, en pratique clinique. Et donc, ça veut dire que jusqu'à 600 nanogrammes par millilitre, eh ben là, vous pouvez augmenter. Vous avez un rationnel pour augmenter la clozapine. À l'inverse, si vous êtes déjà à 600 et que vous n'avez pas de réponse, ben là, vous pouvez conclure qu'il euh, y a une résistance à la clozapine. Donc, c'est important de bien l'objectiver, en fait, parce que nous, on voit mais vraiment tous les jours, avec Héloïse, des, des comptes rendus qui disent, euh, inefficacité de ça, il n'y a aucune posologie, aucun dosage associé. Euh, et comme ça remonte souvent à des années, bah, en fait, on ne sait pas concrètement si ça avait été vraiment non efficace ou juste euh, me, me problème d'observance, d'adhérence, de tolérance. De, euh, ça peut être plein de choses. Donc, nous, euh, au Centre Expert, on... On fait les génotypages aussi. Hein. Donc, euh, euh, les génotypages, euh, c'est euh, euh, l'analyse des cytochromes au niveau hépatique. Donc, en fait, euh, on a des, des, des tableaux en fait, euh, qu'on qu remplit. Donc, ça, c'est le, le dur labeur euh, de, de l'interne souvent, euh, mais c'est très instructif en fait, pour voir les pratiques de, de nos collègues. Euh, alors euh, où est-ce qu'on a ça Traitement PC reçu. Donc ça ressemble à ça. Et donc en fait, on a à chaque fois. Donc ça, vous l'aurez. Hein, le canevas, je vous l'envoie. Vous avez par quel cytochrome est métabolisé chaque médicament. Et en fait, vous voyez qu'il y en a qui n'ont pas de métabolisme renseigné. Bon, alors euh, c'est pas toujours très clair d'ailleurs de savoir si c'est pas renseigné parce qu'on ne sait pas ou juste que c'est pas métabolisé par le, le foie. Et euh, par exemple, dans les infos importantes, le solion est entièrement métabolisé par le rein, le xéplion aussi, et l'aldol euh, aussi. Alors là, il y a un problème pour l'aldol des cannes, pour que je vois ça, parce que je me rends compte, l'aldol, je retire ce que je viens de dire, parce qu'en fait, euh, logiquement, l'injectable, il devrait avoir le même métabolisme que le peros, donc il y a un problème. Vous pouvez voir dans notre euh, tableau. Je pense que c'est juste qu'on n'a pas reporté en fait, l'inhibition le... parce que l'aldol est aussi inhibé par le 1,2 2 et le 2-D6. Bon, Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça en fait C'est que vous êtes sûr avec le solian euh, le xépli... et le xéplion que vous n'avez pas de métabolisme hépatique. donc n'est pas un problème de, de génotypage si vous n'avez pas de réponse. Par contre, pour l'abilify, l'aldol, le Leponex, le Zyprexa, euh, euh, et par contre, euh, pas pour la kétiapine. Dans la kétiapine, il n'y a, a rien. Euh, nous, on voit assez, assez peu de personnes traitées par Xeroquel. Et effectivement, en fait, c'est un antipsychotique dont je ne vois pas beaucoup l'intérêt. Euh, on l'a attendu surtout pour la dépression bipolaire, parce qu'il y avait très peu de traitements efficaces dans la dépression bipolaire. Mais par contre, pour la partie schizophrénie, alors euh, j'attire votre attention sur le fait que souvent, les gens euh, sous-prescrivent en termes de posologie. Donc, la kétiapine, en fait, la dose antipsychotique, elle est entre 600 et 800 mg par jour. Hein. Donc, attention à ça, parce que j'ai vraiment vu souvent des patients avec 400 mg de Xeroquel et où on disait euh, inefficace, ou voire même rechute et hospitalisation. Bah oui, vous n'êtes pas antipsychotique à une dose inférieure à 600 mg jour. Hein. Donc, euh, attention à ça, c'est très important. Le Xeroquel, c'est un peu comme l'efexor. En fait, c'est un médicament dont l'efficacité de la mécanisation dépend de sa posologie. C'est comme la bilify aussi. Donc, vous n'avez pas de linéarité, en fait. Vous avez vraiment des mécanismes d'action qui sont complètement différents à 50 mg, à 300 et à 600. Et donc, c'est pour ça que dans la dépression résistante, le Xeroquel, il est indiqué jusqu'à 150 mg jour max, alors que dans la schizophrénie, c'est 600 mg jour minimum pour, pour un traitement antipsychotique. Et donc, je disais qu'on ne voit pas trop l'intérêt du Xeroquel. Alors on peut dire que l'intérêt, c'est si on a résisté à tous les autres antipsychotiques, mais par contre, il donne beaucoup de constipation, d'occlusion, il est très sédatif, donc bon, ça peut être intéressant si vous recherchez une sédation, mais euh, souvent, c'est quand même plus efficace de comprendre les origines des troubles du sommeil et de les traiter, je pense notamment au syndrome d'apnée du sommeil, qui est extrêmement fréquent, et donc ça, c'est quelque chose qu'on qu a beaucoup aussi dans nos recours, et euh, plutôt que d'essayer de sédater à tout prix votre patient, et en gardant à l'esprit aussi euh, qu'il n'y a pas d'obligation à tout prix de bien dormir, que le but du sommeil, c'est surtout de bien fonctionner dans la journée, d'avoir des capacités de concentration et de motivation, euh, et que si le patient euh, se couche trop tôt et se réveille entre 2h et 3h du mat, et se recouche, et que ça ne perturbe pas son fonctionnement diurne, qu'il n'a pas d'obligation de se lever à une heure précise, ce euh, n'est bah, pas une obligation à tout prix de le faire dormir une nuit continue de, de 8h. En fait. donc ça, euh, Attention à ça, parce que... Bon, nous, une grosse partie de l'activité, c'est arrêter les benzodiazépines et les hypnotiques. Donc, concernant les hypnotiques, euh, je fais un aparté là-dessus. Euh, il y a un débat en fait, euh, actuellement, même chez les somnologues. Euh, donc, euh, par exemple, il y a euh, donc, euh, une équipe du sommeil à Bordeaux et une autre euh, à Lyon. Et en fait, ils ne sont déjà pas d'accord entre eux. Euh, à Lyon, en fait, euh, ils disent… Enfin, c'est une personne en particulier qui dit que les hypnotiques sont immunotoxiques, donc ils affaiblissent le système immunitaire euh, et euh, ce sont des sédatifs, et donc euh, ils augmentent euh, le risque de d'émence, de, de plein de trucs, donc il ne faut surtout pas. Et quand je, tout ce que je dis pour hypnotique, c'est valable pour benzodiazépines en général. Et à Bordeaux, au contraire, où ils disent il euh, n'y a pas de problème à prendre de Limovane au long cours, euh, mais bon, ça c'est quand même assez marginal, mais il paraît que dans le monde, euh, la France a une position assez particulière, c'est-à-dire qu'en fait, d'après ce qu'on m'en a dit, alors là, je vous répète ce que m'a dit un collègue somnologue de Bordeaux, hein. Donc, pas, je ne suis pas allé voir, je n'ai pas pris le temps, un jour, il faudra que je le fasse, mais en tout cas, je trouve que les données sur les bains et les hypnotiques, elles ne sont pas claires et les discours ne sont pas clairs. Ce qu'on sait, donc moi, je, on a regardé sur les centres experts de dépression résistante, et là, on, a, on, a, on va soumettre l'article. Il y a la moitié des patients en dépression résistante qui sont traités par benzodiazépine au long cours. C'est énorme. Et quand on regarde dans la population générale, quand il y a une instauration de benzodiazépine, il y a 40 des patients qui ne, qui ne les arrêteront jamais. Donc, ça, gardez bien à l'esprit que quand vous prescrivez une benzo, et notamment sur l'ordonnance de sortie d'intra, de, réfléchissez vraiment à deux fois avant de mettre une benzo ou un hypnotique sur l'ordonnance de sortie, parce que le nombre de fois en CMP où j'ai vu des patients, où je leur ai demandé « mais pourquoi vous avez ce traitement ?» ils m'ont juste dit ben, « c'était mon traitement euh, de l'hôpital et puis on me l'a reconduit », alors qu'il n'y a aucune indication. Nous, tous les jours, on voit des patients qui arrivent en disant « je suis crevé, je n'ai pas de motivation ». Alors, j'insiste là-dessus euh, sur la notion de motivation. La motivation, c'est l'énergie mentale. L'énergie mentale, elle est diminuée si vous avez des troubles du sommeil. Les hypnotiques et les benzodiazépines vont perturber l'architecture du sommeil. Donc, euh, je ne suis pas hyper calé là-dessus, je n'ai pas fait le début de sommeil, euh, mais en tout cas, il euh, y a beaucoup euh, de somnologues qui disent que c'est du sommeil « artificiel » et que ça ne permet pas de récupérer comme un sommeil physiologique. Et même, ça pourrait aggraver certains troubles s'il y a une dépression respiratoire. Donc, euh, nous, c'est extrêmement fréquent qu'on recommande l'arrêt des benzos et euh, des hypnotiques. Et par contre, la pénétrance de notre recommandation, elle est médiocre. C'est-à-dire que pour la dépression résistante, on est à 50% des patients sous benzos au long pour. Hein. Ce ne sont pas des benzos qui ont été prescrits la semaine d'avant. Hein. Ils sont en dépression résistante, donc souvent, ils les ont depuis des mois, voire des années. On met très clairement dans les repos de, du Canva euh, qu'il faut arrêter les benzodiazépines. et les épines. On, on a, Avec le temps, on a enrichi tous les arguments pour arrêter les benzos. Donc, tout ça, vous allez l'avoir dans, dans le Canva. Et n'hésitez pas à vous en servir euh, pour votre pratique. Hein. Le, le but de ce Canva, c'est d'être partagé et d'être utilisé. Et on essaye de faire des trucs, le saviez-vous, tout ça, des trucs un peu. Euh, euh, facilitant la lecture quoi, pour euh, essayer de ne pas mettre des, des gros pâtés. Et en fait, euh, le, malgré euh, ces recommandations, à euh, un an de suivi, eh ben en fait, parmi les gens qu'on a revus, il y en a 57% qui sont toujours sous benzodiazépine. Donc voilà le paragraphe sur l'arrêt des benzos. Donc, euh, on a fait un truc sur arrêt des benzos, arrêt des hypnotiques, euh, le saviez-vous sur les benzos Et là, ce que je vous dis, là, on euh, je l'ai rajouté récemment, vraiment euh, pour l'idée de montrer que ce pas anodin, en fait. Hein, c'est vraiment très important, en fait, d'arrêter les benzos des épines dans une dépression résistante, parce que je vous rappelle que dépression résistante, la plainte majeure, et aussi dans la schizophrénie, c'est le manque d'énergie et de motivation. Les gens se disent, je me traîne, j'ai envie de rien, euh, Je, voilà. Et, donc, euh, et ils sont sous euh, benzo et hypnotiques Donc, les benzo, euh, donc, des, euh, ça va donc favoriser la libération de GABA. Et puis, en plus, il va y avoir un phénomène après d'échappement, de tolérance. Et la question, c'est est-ce qu'il y a un effet GABA toxique euh, de, au long cours en fait, hein, C'est aussi les mêmes récepteurs pour l'alcool. Euh, voilà. Est-ce que c'est ça qui explique l'augmentation du risque de démence bon, Il y a plein de questions autour de ça. En tout cas, euh, pour nous, il est très important d'arriver à gérer l'anxiété autrement que par euh, des molécules, sachant que les ISRS, il faut le dire, hein, sont très peu efficaces sur l'anxiété. Donc, il y a des indications d'antidépresseurs dans les troubles anxieux. Par contre, ils sont bien moins efficaces, euh, surtout à court terme, euh, sur, euh, que les benzodiazépines. Sinon, les patients euh, prendraient les antidépresseurs. Donc on a un problème pharmacologique pour traiter l'anxiété. Donc, Il faut vraiment mettre le paquet sur tous les traitements. Donc, Déjà, euh, donc, euh, on a parlé de la psychonutrition la dernière fois, d'être certain que la personne n'est pas carencée euh, en zinc, en magnésium, euh, en oméga 3, en vitamine D, enfin, de vérifier qu a, que son cerveau a tout ce qu'il lui faut pour fonctionner correctement, en vitamine B9 aussi, méthylfolate. On recommande de plus en plus l'ashvaganda, nous, parce qu'en fait, il est recommandé, donc, par le, on en a parlé la dernière fois, par le, la WFSBP, la Fédération de psychiatrie biologique mondiale. Donc ça, on l'a mis euh, dans les repos. Euh, on n'a pas encore de retour d'expérience parce qu'on le recommande depuis quelques mois. Donc, euh, je pourrais vous en dire plus l'année prochaine, s'il y en a qui, euh, qui, qui reviennent ou euh, je le dirai sur la, la prochaine vidéo YouTube. Et puis, euh, j'insiste sur le fait que l'arrêt du tabac est très important aussi. Euh, la diminution de la consommation d'alcool, on n'a pas trop de problèmes d'alcool sur le centre expert. Euh, Peut-être parce que les gens savent déjà que, euh, ce qu'on va leur dire et qu'ils ne viennent pas. Mais par contre, le tabac, c'est très ignoré. Et en fait, on a montré sur les centres experts que les femmes fumeuses avaient des, devenir des pronostics beaucoup plus péjoratifs que les femmes non fumeuses, en fait, euh, dans le centre expert dépression dépression existantes. Donc, euh, avec plus d'impulsivité aussi, enfin, voilà, c'est vraiment des données dans le suivi. Donc, ça, ça a été publié euh, récemment. Euh, Est-ce que vous avez... Alors, je n'ai pas vu... Euh... Je n'ai pas eu de réponse pour la schizophrénie résistante. Qu'est-ce que vous faites euh, Donc Là, vous pouvez mettre dans le chat. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme option pharmacologique, euh, thérapeutique Et Donc Héloïse n'a pas le droit à la parole. Euh, pour la schizophrénie résistante, c'est-à-dire que vous avez un patient euh, qui a une schizophrénie qui ne répond pas correctement ou, ou partiellement un antipsychotique. Vous avez essayé plusieurs antipsychotiques. Enfin voilà, vous voulez garder celui qu'il est actuellement et qu'est-ce que vous, quelles sont vos options Moi, j'aurais tendance à dire peut-être euh, un autre traitement en adjuvant du coup, euh, mais d'une autre classe médicamenteuse comme euh, je sais pas, un antidépresseur, anti anti-mon-régulateur euh, ou ce genre de choses. Alors laquelle tu choisirais en premier, par argument de rapport efficacité tolérance euh... Ben, je ne sais pas je dirais... après ça peut dépendre aussi de la clinique peut-être ce qui est au premier plan euh... et puis les... alors euh, tu as des symptômes positifs et négatifs euh, modérés mais suffisamment importants pour euh, freiner le fonctionnement donc euh, tu as euh, voilà, un, des délires euh, légers mais euh, pas très... Prégnant, mais quand même euh, des hallucinations euh, un peu gênantes euh, et persistantes, et, euh, et à côté de ça un gros problème de motivation euh, avec un repli sur soi à la maison. J'ai envie de dire antidépresseur, mais bah alors il euh, y a ECT aussi qui arrive, RTMS. On voit les élèves du professeur Reykieri là. <rire> Alors, euh, pas d'autres propositions Psychothérapie, oui. Quelle psychothérapie J'arrive. À... Je voulais vérifier le thème. C'était quelque chose que j'avais vu, la thérapie métacognitive. J'avais vu passer des, des études là-dessus. Ok. D'autres propositions euh... Euh, notamment pharmacologiques, parce que là, j'ai des traitements non pharmacologiques. Alors, c'est possible des propositions de molécules. bon bah, vous, avez, vous avez bien fait de venir. Hein. Au moins, s'il y a un truc que vous devez euh, retenir, je pense, de, de la journée, en fait. Enfin, euh, il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, on parle de plein de trucs euh, importants quand même. Mais euh, ça, c'est vraiment un truc que je répète euh, très fréquemment. En fait, les recommandations du NICE 2014, alors je ne vous les ai pas mises dans, le, dans les PDF, mais vous les trouvez en libre accès. Donc, euh, NICE, c'est comme la ville de Nice. Hein. Euh, c'est des recommandations anglaises. Et en fait, les Anglais, ils sont réputés pour être très exigeants sur les molécules parce qu'en fait, ils ont un système de, ils n'ont pas un système de remboursement comme nous. Et en fait, euh, généralement, ils sont réputés pour être très sceptiques et très exigeants sur les niveaux de preuve d'efficacité des molécules. Donc, quand ils disent qu'ils il euh, qu recommandent un truc, généralement, ben, c'est que c'est solide. Quoi. Ils, ont, ils attendent beaucoup de niveau de preuve. Et en fait, euh, depuis 2014, le NICE recommande la prescription de l'amotrigine en fait, dans le, la schizophrénie. Donc, nous, ce qu'on voit en pratique clinique très fréquente, c'est le Valproate, qui est beaucoup prescrit, pour, surtout pour les problèmes d'hétéroagressivité. Or, euh, dans euh, les méta-analyses, alors ça, je ne vous l'ai pas mise aussi, parce que je ne voulais pas vous bombarder de PDF. Mais euh, donc, il y a des méta-analyses sur les traitements efficaces euh, en adjonction dans la schizophrénie. Et euh, notamment la lamotrigine sortait efficace. Donc ça, j'en ai parlé dans les vidéos YouTube précédentes. Donc j'ai notamment fait des vidéos sur la schizophrénie résistante. Donc ça, si vous voulez les références et plus de, de détails, je vous invite à aller les regarder. Donc en premier, en fait, la lamotrigine, euh, son seul défaut, c'est la lenteur d'instauration. Donc il faut commencer par 25 mg toutes les semaines à cause du risque euh, de, rush, euh, de rage cutané. Et euh, donc ça veut dire qu'en intra, euh, c'est un peu chaud par rapport au délai, en fait, quand vous voulez aller un peu vite, ce qui ne vous empêche pas de l'instaurer. Moi, j'ai eu le cas aux urgences d'une patiente qui avait un trouble schizoaffectif, qui était euh, d'origine roumaine, qui ne parlait pas français, et elle était sous valproate. attention. C'est carton rouge de prescrire du Valproate à une femme en âge de procréer maintenant. C'est vraiment médico-légal, même si elle a une contraception. Euh, vous ne pouvez plus prescrire de Valproate chez une femme en âge de procréer. Très, très, très important. Ça, il faut vraiment le retenir. C'est valable pour le trouble bipolaire, euh, pour toutes les indications. Euh, je le vois encore passer de temps en temps. C'est vraiment médico-légal. Euh, il y a eu un procès... Euh, Contre le laboratoire, pour défaut d'information, euh, les personnes ont gagné leur procès, c'est allé à la cour européenne. Il y a eu des dizaines, euh, voire des centaines d'enfants qui sont nés avec des malformations, avec le valproate. Donc aujourd'hui, euh, même si vous écrivez, l'information est donnée, il y a une contraception, tout ça, il faut vraiment justifier du fait que vous avez utilisé tous les autres médicaments et que c'est vraiment que celui-là qui marche. Et ça, généralement, c'est quand même... Euh, assez chaud. Et en tout cas, dans la schizophrénie, ça ne se justifie pas parce qu'il n'y a pas de données en faveur du valproate. Par contre, il y a des données en faveur de la lamotrigine. Donc, lamotrigine, c'est vraiment un médicament qu'on recommande parce qu'en plus, il n'y a pas de prise de poids, il n'y a pas de sédation. Donc, c'est vraiment un médicament très intéressant. Il a un profil intéressant sur le métabolisme aussi. Donc, nous, on travaille avec une équipe au Canada qui est beaucoup sur psychiatrie et troubles métaboliques. Et en fait, c'est eux qui m'ont conseillé la lamotrigine euh, chez les patients. Pas que, euh, donc, En fait, la lamotrigine, elle marche dans tous les troubles, hein, vous l'avez compris, puisqu'on euh, a une recommandation en schizophrénie, en trouble bipolaire et en dépression résistante. Donc, euh, c'est un médicament qu'il faut toujours avoir dans un coin euh, de la tête. Par contre, elle n'est pas recommandée dans le trouble borderline. On verra après les, les recours à borderline, mais en tout cas, la méthanise qui était sorti, euh, concluait pas l'efficacité de la lamotrigine la sur les symptômes borderline. Et donc, en fait, le profil métabolique est amélioré. Et donc, en fait, euh, au Canada, en fait il propose de commencer à prescrire la lamotrigine la en coprescription, même dans des indications purement métaboliques, avec l'idée que ça pourrait améliorer à la fois la symptomatologie et le métabolisme. Donc, quand on a des obésités avec dépression, des, des schizophrénie avec euh, surpoids, de, voilà. euh, ça pourrait être vraiment très intéressant. Et du Après, coup, c'est en, en bithérapie, avec euh, que ce soit un antipsychotique de première intention ou la closa même C'est ça. Comment... Oui, d'accord. Sachant qu'en fait, on n'a jamais passé le cap euh, de traiter la schizophrénie sans antipsychotique. Ça, ce sera euh, la, la prochaine grande euh, question, c'est est-ce euh, qu'il y a des schizophrénies qui pourraient se passer d'antipsychotiques C'est vraiment pas évident la réponse parce qu'en fait, la, la schizophrénie est très hétérogène et euh, donc l'antipsychotique reste le gold standard, le traitement de référence. Mais par contre, donc, euh, je vous invite aussi à aller regarder sur YouTube la vidéo de Fabrice Bernat dont on a mis aussi le lien euh, dans euh, le canevas que je vous en dirai. Euh, donc, Fabrice Barna, il est euh, professeur à Strasbourg. Et, euh, et donc, là, vous avez cette vidéo-là, la, la deuxième là, qui est sur ma chaîne. Comment et pourquoi diminuer les antipsychotiques Je vous invite vraiment à la regarder. Et puis, il fait aussi des… Bah, là, je vois qu'il a fait euh, des, des vidéos euh, sur… Euh, en fait, ils ont une classification à Strasbourg qui est d'origine allemande qui s'appelle la classification de VKL en abrégé, c'est Wernicke, klein Léonard. Et en fait, ils trouvent des formes de schizophrénie qu'ils appellent donc psychocycloïdes, anxiété, félicité, enfin c'est une autre nomenclature en fonction de la fréquence des épisodes psychotiques et de la nature des symptômes. Et en fait, ils identifient certains types de schizophrénie qui répondent très mal aux antipsychotiques, voire même qui s'aggravent avec les antipsychotiques. Et bon, personnellement, moi, je n'en vois pas trop dans la pratique clinique. Après, euh, on trouve que ce qu'on cherche, donc peut-être que je n'ai pas l'œil euh, aiguisé pour ça. Et notamment quand vous avez des symptômes neurologiques mineurs, euh, donc euh, atypiques, ça peut être donc, dans la schizophrénie ou par exemple, des gens qui vont déclencher des effets extra-pyramidaux très importants avec des très faibles doses d'antipsychotiques. Ça, ça peut être un argument pour se dire qu'il y a un profil particulier de réponse et d'aller chercher vers d'autres mécanismes d'action et d'autres molécules que les, que les antipsychotiques. Et bon, ça, ce n'est pas basé sur des, encore des preuves scientifiques très, très importantes parce que plus vous avez une situation rare, et moins vous allez avoir de données scientifiques euh, logiquement. Donc en fait, euh, euh, on a une problématique autour de, de ça, hein, c'est que on a des rapports de cas parfois, mais que euh, vous, concrètement, face à votre patient euh, qui ne répond pas, savoir quoi faire. En tout cas, moi, je trouve que plus on avance dans la connaissance et plus on devient ouvert à essayer des, des nouvelles choses. En fait, euh, moi personnellement, j'avais beaucoup plus, j'étais beaucoup plus euh, rigide sur mes croyances, je pense, il y a dix ans, que maintenant, en fait, euh, voilà, euh, parce qu'on voit aussi que des choses qui étaient recommandées après ne le sont plus, ou, euh, ou inversement, que des choses qui semblaient euh, inefficaces, en fait, prouvent leur efficacité. Donc, l'effet de la lamotrigine, par exemple, c'est un truc que j'ai découvert euh, il y a deux ans. Donc, c'est très récent, en fait, alors que c'était euh, publié depuis 2014 et que j'étais déjà au Centre Expert Schizophrénie à Créteil euh, cinq ans auparavant. Donc, euh, et, euh, et j'en je, ai parlé au centre, dans le, les réunions de centre expert schizophrénie il y a plein de collègues qui ne recommandent pas la lamotrigine par ignorance des données en fait donc, euh, donc ça c'est quelque chose de vraiment très important et le deuxième, le deuxième, euh, la deuxième chose qu'on recommande énormément c'est la N-acétylcystéine vous aurez le, le rationnel dans, dans le Canva. Et en fait, la n acétylcystéine euh, c'est un acide aminé euh, modifié euh, qui pénètre mieux dans le cerveau et qui est en fait le précurseur du glutation, qui est un antioxydant puissant dans, dans le cerveau. Donc là, vous avez la reco de la lamotrigine qui est ici. Alors pour la lamotrigine, j'ai oublié de vous dire, euh, attention à la posologie parce que souvent, elle est prescrite à des posologies plutôt de l'ordre de 100 150 mg jour, ce qui est souvent insuffisant pour la schizophrénie et qu'il faut monter souvent au-delà de 200, qui est la, qui est l'AMM. Donc, en fait, ça veut dire qu'on prescrit hors AMM, euh, au-delà de 200 mg. Donc, euh, le fait de dépasser 200, c'était Raoul Belzo au, au Centre expert bipolaire qui m'en avait parlé pour la bipolarité. Et effectivement, dans les recours sur les posologies de l'amotrigine dans la dépression résistante, là, vous les avez ici, eh on est sur 200 à 400 mg par jour. Donc, en fait, en pratique clinique, la lamotrigine, elle est souvent sous-prescrite. Donc, je veux dire sous-prescrite en termes de fréquence de prescription, mais aussi de posologie. Donc, euh, faites euh, très attention à, à bien vérifier les posologies quand on vous dit que ça n'a pas marché, parce que souvent, euh, c'est de l'ordre de 100 à 150 mg, alors qu'il faudrait être entre 200 et 400. Donc, pourquoi 200 à 400 euh, ben, L'hypothèse, c'est sur les mécanismes d'action. Donc, euh, gentiment, Héloïse m'a repassé euh, son, sa de la dernière édition du STAL, parce que moi, j'avais une édition trop vieille, et en fait, j'ai essayé de me frapper les canaux voltage dépendants, et euh, c'est vraiment trop chiant. Mais donc, il y aurait sûrement un effet dose euh, peut-être euh, glutamatergique où on ne sait pas en fait euh, qui expliquerait cette efficacité de la lamotrigine et qui serait transnosographique. J'ai une question. Oui. Est-ce que la, la lamotriginémie aurait un intérêt Alors, la lamotriginémie, elle a été développée pour la partie antiépileptique. Oui. C'est la même chose que pour la dépacote. Donc, elle peut avoir un intérêt si vous vous posez une question euh, d'observance ou euh, de métabolisme. Euh, nous, on a déjà eu le cas de dosage plasmatique euh, de la où on pose la question de savoir euh, voilà, où on a une dose, euh, par exemple, indétectable. Donc là, on se dit, ou même si vous êtes dans la fourchette basse, bon, bah, logiquement, vous vous dites euh, qu'on a quelqu'un qui va être euh, peut-être métabolisant rapide de la lamotrigine et donc on va augmenter plus fortement les doses. Vous avez un argument si vous êtes dans la fourchette plasmatique basse pour dire, bah là, je peux monter. Par contre, si vous êtes déjà au-dessus de la fourchette plasmatique, bah, vous pouvez l'argumenter sur la réponse thérapeutique insuffisante, mais en faisant attention aux effets indésirables. Pour la motrigine, à part le rage cuta cutané, euh, généralement, il n'y a pas trop d'effets indésirables. Quoi. Alors, euh, le... oui, il y a des données. Là. Il y a une question pour NAC et sevrage cocaïne. Par contre, je n'ai pas fait la revue de littérature. Donc, je sais que la NAC a effectivement été étudiée pour le sevrage de la cocaïne. Par contre, les addictos du service, à ma connaissance, ne l'utilisent pas, enfin, je crois. Il euh, faudra que je redemande au docteur Jacquet, par exemple. Et, euh, et, euh, et puis surtout, nous, on n'a pas de patients. Ils ne sont pas assez riches pour être cocaïnomanes, nos patients. Donc, euh... Euh, nous, on a plutôt du cannabis, c'est encore euh, pas si fréquemment que ça, donc, euh, parce qu'en fait, on a une, une population biaisée par rapport au niveau 2, nous, on est en niveau 3, et en fait, on a des, des patients qui sont adressés par leur psychiatre et souvent sous l'impulsion de la famille, ce qui donne des profils euh, cliniques. Euh, donc, euh, Jenny dit « C selon bon, ben, OK. C'est euh, après euh, je, je me rappelle plus quel grade c'est pour la HHS parce que chaque, euh, chaque système de cotation a son propre système. D'ailleurs, je vais vous présenter euh, les données que nous on va publier sur le Centre Expert euh, schizophrénie pour les traitements adjuvants. Donc en fait, euh, on a fait donc euh, une revue systématique donc pour euh, les aminoacides, donc acides aminés, les thérapies hormonales et les médicaments anti-inflammatoires. Je précise que euh, l'idée des antidépresseurs, c'était une bonne idée aussi. Euh, donc, on reprendra le canevas euh, quand on se disait donc, pour les réponses insuffisantes. Effectivement, il y a des données. Euh, après, par contre, l'efficacité, elle est plus sur les symptômes négatifs euh, que sur les symptômes positifs. Euh, mais par exemple, si euh, il y a euh, un délire de persécution qui va avoir un retentissement important en termes d'humeur, de tout ça, ça va... Pouvoir être intéressant. Enfin, les antidépresseurs sont une option intéressante, et notamment la sertraline et la duloxétine. Euh, dans le. Euh, merci Jenny, on a une, une fidèle adjointe là. Euh, recommandations sur... sur les études de moindre niveau. Oui, mais OK, c'est les... le plus. Bon, en fait, ça correspond au niveau 3 dans les euh, dans les recommandations grades. En fait, celles qu'on a utilisées ici, là que vous voyez, c'est les grades. En fait, euh, il y a euh, l'article de Hazan. En fait, euh, ça, je pourrais vous le mettre. Euh... En fait, il y a eu des recommandations de la WFSBP sur comment devait euh, se, euh, se faire des recommandations en psychiatrie. Donc c'est ce, ce truc-là. Et euh, c'est quand même euh, très intéressant à, à consulter. Euh, parce qu'ils expliquent en fait, euh, les limites des méta-analyses et pourquoi les méta-analyses, c'est pas suffisant pour guider la pratique clinique. Et puis, euh, donc on apprend plein, plein de choses. en fait, Et quand on apprend à coter la qualité d'un essai contrôlé randomisé, eh ben, finalement, on comprend beaucoup de choses de la pratique clinique aussi en fait, sur qu'est-ce qu'on appelle la réponse à un médicament, quels critères de jugement on prend pour dire que le médicament il fonctionne ou pas, euh, voilà, euh, pour donner un, un, une autre info que, que j'ai euh, découverte euh, en préparant ce cours, euh, dans le premier euh, article que je vous ai présenté, il y a aussi le fait que la PANS, en fait, qui est l'échelle qu'on utilise le plus fréquemment euh, dans le, la cotation des symptômes psychotiques, elle est apparue en 1987 et qu'avant, on utilisait la BPRS, qui était une autre échelle de psychopathologie, et qu'en fait, les tailles d'effet sont plus importantes avec la BPRS qu'avec la VANS. Donc, en fait, le simple fait de changer d'effet change, euh, de change la taille, de changer d'échelle change la taille de l'effet que vous mesurez. En fait. Donc, euh, ça, c'est des choses à garder en tête aussi. Les outils qu'on utilise sont quand même assez importants pour déterminer euh, l'efficacité d'un tra traitement ou pas. Euh, le... Donc, pour les recos que nous, euh, on a soumises là à moléculaire, donc on a voulu tester donc, six molécules. Il y avait la N-acetystéine, la sarcosine dans les aminoacides, il y avait la minocycline, le, les oméga-3... L'aspirine, euh, le, le sélécoxybe et euh, les thérapies hormonales, c'est-à-dire les œstrogènes et euh, le, le raloxifène, hein, qui est un agoniste des récepteurs œstrogéniques. Donc, ce qu'on a conclu, en fait, c'est que euh, il y avait un niveau. 1 euh, Donc, on a mis une provisoire parce qu'en fait, il y a quand même globalement, on a quand même retrouvé en tout 64 essais contrôlés randomisés. Et euh, après, quand on va molécule par molécule, euh, on en a beaucoup moins forcément. Euh, donc, pour l'ANAC, donc euh, n donc l'info très importante, c'est qu'on est sur des doses qui vont entre 1,2 et 3,6 grammes par jour. Parce qu'en fait, quand on parle de l'ANAC, les patients vont vous dire Ah, mais c'est le mucomiste euh, et on m'en a, a donné euh, 60 sachets par jour, euh, parce que c'est à 200 mg euh, le sachet de mucomiste. Et puis en plus, c'est plus remboursé, donc ça coûte une fortune. Donc, en pratique, nous, on recommande d'aller chercher la NAC sur des sites de compléments alimentaires. Donc, on a mis un lien dans le Canva que je vous enverrai, un lien sur Internet. Et en fait, c'est des poudres. Donc, le, le patient en fait, prend son, son shaker en poudre le, le, le matin. Et donc, euh, et donc, on a des retours d'expérience où, euh, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est la mère d'un patient qui m'a dit « est-ce qu'on peut baisser la dose ?» parce que là, il commence à plus dormir la nuit. Donc, il y avait un effet stimulant, en fait, euh, euh, que j'ai trouvé intéressant. Euh, effectivement, on est passé de 3 grammes à 2 grammes. Euh, et maintenant, c'est vrai qu'on recommande plutôt 2 grammes en, premier, en première intention. Et il y a un effet dose euh, qui peut être important aussi. Et par contre, on a encore du mal à faire pénétrer cette recommandation, parce que les psychiatres traitants ne euh, connaissent pas la, la NAC et donc du coup sont sceptiques, parce que dans l'imaginaire, en fait, un, une molécule qui n'est pas, euh, pas un médicament, alors que pourtant c'est le mucomiste et plus mucil, hein, donc euh, c'était bien des médicaments dans l'indication de fluidifiant bronchique, mais euh, ça paraît euh, inconcevable en fait, qu'un acide aminé puisse améliorer la schizophrénie. Donc, il y a un vrai scepticisme autour de ça. Et c'est pour ça qu'on a fait ces recommandations, d'ailleurs. C'est les premières au niveau mondial euh, sur ce sujet. Et en fait, parmi les co-auteurs, on a beaucoup de stars euh, de, la, de la psychiatrie et notamment euh, Stephen Stahl, qui est donc euh, l'auteur du Stahl que vous connaissez. Euh, et puis, euh, donc des, des auteurs qui ont beaucoup travaillé sur les différentes molécules. Michael Burke, qui est un Australien euh, extrêmement productif qui a beaucoup travaillé sur, sur la NAC et la minocycline euh, Iris Sommer qui est euh, donc euh, au, aux Pays-Bas euh, qui est professeur aux Pays-Bas qui a beaucoup travaillé sur les œstrogènes euh, et la NAC aussi euh, enfin, voilà. et puis il y a eu des débats même entre les auteurs pour le niveau de recommandation notamment sur les oestrogènes. Donc en fait, ce qu'on en a déduit, c'est que les oestrogènes, ils sont bien efficaces dans le, la schizophrénie, mais qu'il n'est pas recommandé de les utiliser dans la pratique clinique, parce qu'il y a des effets indésirables qu'on ne maîtrise pas. Alors en fait, les essais, c'était sur huit semaines. Donc en fait, moi, je garde quand même à l'idée que si je suis dans un service d'intra et que j'ai, euh, parce que comme j'en ai déjà eu... Des patients archi-résistants euh, à la clozapine, à tout, et à la lamotrigine et tout ça, je garderai quand même dans un coin que si c'est une femme, et notamment une femme euh, de plus de 38 ans, parce que c'est le sous-groupe qui a l'air de plus répondre en fait, aux oestrogènes, que je garde cette, cette option thérapeutique euh, si vraiment je n'arrive pas à, à améliorer la situation clinique euh, de la patiente. Après, on ne peut pas le recommander en pratique clinique courante, comme ça, quand on a d'autres options thérapeutiques. Par contre, ce qu'on recommande aussi, c'est l'ajout d'oméga-3. Euh, euh, ils ne sont pas efficaces sur les symptômes positifs et négatifs. Par contre, ils sont efficaces sur la psychopathologie générale. Donc, La psychopathologie générale, c'est un fourre-tout dans la panse. C'est la troisième dimension de la panse. Et en fait, on pense que c'est sur l'anxiété et la dépression, surtout qu'ils sont efficaces parce que les oméga-3 ont prouvé leur efficacité dans le traitement de la dépression et des troubles anxieux. Et ça, ça fait partie des recommandations d'Azan euh, dont on a parlé la dernière fois en psychonutrition. Donc, euh, donc, ça, c'est quelque chose à garder euh, à l'esprit. En grade 1, donc on les a mis en grade 1, parce qu'en fait, le niveau de preuve, il est satisfaisant et surtout parce que c'est très bien toléré. Donc, euh, c'est quand même très intéressant. Et euh, pour la NAC, en fait, c'est recommandé en grade 1 pour les symptômes négatifs et la psychopathologie générale. On avait mis la cognition aussi, mais on l'a dégradée parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un essai qu'il fallait dégrader parce qu'il y avait un risque de biais. Et en fait, pour la cognition et les symptômes positifs, c'est en grade 2. Le grade 2, c'est le grade intermédiaire. Donc, c'est quand ils disent qu'il y a un niveau de preuve limité pour recommander quand même l'ajout de la NAC. Donc, en fait, ça veut dire quand même potentiellement, la NAC peut être intéressante sur toutes les dimensions, mais surtout, le niveau de preuve est plus important pour les symptômes négatifs et la psychopathologie générale. Donc anxiété dépression. Euh, ensuite, euh, il y avait la question de la sarcosine et de la minocycline. Donc la minocycline, je ne vais pas trop insister dessus parce qu'en fait, on va encore revoir les niveaux de, de preuves des essais contrôlés randomisés. Et, euh, et par contre, il y a la sarcosine en fait qui est intéressante. Alors le problème de la sarcosine, c'est que déjà un, on ne la trouve pas en parapharmacie. Donc c'est un acide aminé. Euh, deux, en fait les... sur les six essais contre les randomisés, il y en a cinq qui ont été faits par la même équipe et que cette équipe, elle a un conflit d'intérêt potentiel parce que l'un des auteurs a monté sa boîte de synthèse de Sarkozyne donc tout ça mis ensemble ça nous... mais par contre, tous les essais ne sont pas positifs donc ça laisse quand même entendre que bon, ils ont quand même peut-être fait les choses de façon réglo et j'insiste d'ailleurs sur un point, parce qu'on parlait de la clozapine. Là, ces traitements-là, il n'y en a aucun qui a montré son efficacité en adjonction à la clozapine, c'est-à-dire chez les patients euh, résistants. Parce qu'en fait, la clozapine, c'est un marqueur de résistance. Hein. On a parlé de l'ultra-résistance. Si vous incluez des patients qui sont sous clozapine, ça veut dire que ces patients déjà n'ont pas répondu aux autres antipsychotiques. Donc, ça veut dire que vous êtes chez des patients plus résistants que la moyenne des patients qui ont schizophrénie. Et donc, dans ces essais-là, en fait, où on n'inclut que des gens qui ont de la clozapine, eh ben, on n'arrive rien à trouver qui démontre l'augmentation d'efficacité. Et là, la lamotrigine n'a pas été étudiée non plus de façon satisfaisante dans cette indication. Par contre, elle a quand même montré son intérêt en adjonction aux antipsychotiques d'une façon générale. Donc, en fait, elle reste quand même intéressante. Donc, il n'y a pas de recommandation, par contre, pour la prescription de l'aspirine et du sélécoxime. Alors, ça ne veut pas dire qu'on tranche de façon définitive. Ça veut dire que les essais contrôlés randomisés, ils ne sont pas suffisamment nombreux et pas suffisamment de bonne qualité et qu'ils sont contradictoires entre eux, donc pour toutes ces raisons-là, euh, et plus le fait qu'il y a des effets indésirables. Donc, en fait, les effets indésirables pour les œstrogènes c'est euh, le risque thromboembolique augmenté, et le risque de cancer du sein s'ils sont administrés au long cours. Euh, pour le raloxifène, il y a un essai contrôlé randomisé où les gens se sont aggravés dans le groupe qui recevait le raloxifène. Donc, en fait, on ne peut pas le recommander en, dans la pratique clinique courante, ce qui est bien dommage, parce que moi, vraiment, avant de faire ces recommandations-là, j'étais très favorable à utiliser le raloxifène et j'en avais même parlé dans mon, dans mon cours de l'année dernière, pour vous dire. Donc, euh, euh, mais là, euh, avec les données qu'on a actuellement, pareil, ça doit être réservé vraiment à des cas extrêmes, hospitalisés euh, depuis plusieurs mois, qui n'ont pas répondu à, à toutes les autres euh, thérapeutiques. Et par contre, quand, concernant le risque thromboembolique, je vous rappelle que les antipsychotiques l'augmentent aussi. Donc en fait, euh, souvent, il y a des choses qui font peur aux psychiatres, euh, alors qu'en fait, ils manipulent tous les jours des médicaments assez dangereux, en fait, notamment la clozapine, c'est un médicament très dangereux. Donc euh, c'est juste que comme on n'a pas l'habitude de manipuler certains autres médicaments, on dit euh, oh là là risque thromboembolique augmenté. Euh, J'y touche pas. Bah, en fait euh, tous les jours on manipule des médicaments qui augmentent le risque thromboembolique. Donc euh, voilà vigilance par rapport aux représentations là-dessus parce que c'est à rapporter aussi c'est quoi le risque thromboembolique rapporté au risque de rester hospitalisé pendant des mois, de se couper, de se désinsérer, de prendre 20 kilos. De... Enfin voilà. Donc euh... Il y a tout ça à faire pencher dans la balance. Donc ça, c'était pour les recours qu'on a faits sur les centres experts. Je vous propose de faire 5 euh, minutes de pause et on se retrouve à, à 45 pour reprendre. Juste, je crois qu'entre-temps, ouais. il y a des gens qui ont, re, qui ont rejoint... Oui, ils remplissent effectivement le... Ouais. Je me rends compte que j'avais arrêté l'enregistrement. Le, des, des, des questions euh, de représentation, enfin, là sur la psilocybine par exemple, euh, pour les psychédéliques, euh, il y a donc des, des témoignages de patients qui rapportent qu'une seule prise euh, leur a permis de faire une expérience transcendantale qui a bouleversé en fait, leur, euh, leur, leur vision des choses et qui les a sortis de la dépression. Euh, après, euh, on attend d'avoir la pratique clinique parce qu'on a souvent des effets d'annonce euh, très importants. Et en fait, il y a tout un débat. Et ça, je vous l'ai mis en fait euh, dans le dans les PDF. Euh, sur euh, donc c'est Johanna moncrief en fait qui est euh, donc psychiatre euh, en Angleterre et euh, qui a publié en fait un, cette euh, revue de littérature dans Molecular Psychiatry en l'été dernier qui a fait un tremblement de terre où ils ont regardé les grands mécanismes dans la dépression. Ils ont voulu faire une revue de littérature des perturbations biologiques pour regarder si les patients dépressifs avaient bien des anomalies de la sérotonine. Ils ont pris les marqueurs de sérotonine et de ses métabolites, le 5-HIA dans les urines, euh, dans, donc dans tous les fluides, sang, urine, euh, tout ça, euh, le, le lien en fait, au récepteur 5-HT1A, les transporteurs de la sérotonine, donc les CERT, euh, dans l'imagerie dans ou en post-mortem, les études avec les déplaisons de tryptophane et les études génétiques et interactions gène environnement et dans aucune de ces catégories, ils n'ont pu conclure... De, avec un niveau de preuve suffisant sur le fait qu'il y avait une anomalie de sérotonine chez les patients dépressifs plus marquée que chez les non-dépressifs. En fait. Donc, ce, ce, cet article a fait couler beaucoup d'encre, mais en fait, normalement, il devait y avoir une lettre à l'éditeur, mais qui n'a apparemment pas été publiée parce que j'ai refait la revue de littérature pour ce cours et je ne l'ai pas trouvée. Et je sais que Michael Burke, dont je vous ai parlé, qui est le psychiatre australien, euh, il était très vénère contre cet article en disant que la méthodologie était dégueulasse et qu'ils avaient oublié que c'était très biaisé et que les résultats étaient over-interprétés. Et, euh, et en fait, par contre, j'ai trouvé un, une lettre en fait, de, donc, dans le BMJ, qui est une très, très grosse revue, hein, c'est juste après le Lancet et le JAMA, euh, où ils disent euh, alors c'est un peu la lettre de la, pour faire la, le calumet de la paix quoi, que, où ils expliquent que ça ne veut pas dire que les antidépresseurs sont inefficaces parce qu'en fait, régulièrement, en il fait, y a des gens qui s'emparent euh, de la première étude, euh, notamment anglaise, qui dit que ah, les antidépresseurs, ça ne marche pas mais en fait, c'était pour dire que ça ne marche pas dans les dépressions légères, il euh, y avait une un article comme ça, une, une méta qui montrait que le Prozac ne marchait pas dans les dépressions légères, c'était il y a 10 ans ou un truc comme ça, et tout de suite les gens avaient entendu les antidépressions, c'est de la merde, ça ne marche pas. Euh, et là, en fait, euh, ce qui rappelle, c'est que euh, donc, il n'y euh, a pas de. Euh, de lien entre les anomalies biologiques et la réponse à l'antidépresseur qui a été identifiée, mais que par contre, ça ne veut pas dire que les antidépresseurs ne marchent pas et qu'ils pourraient marcher par d'autres mécanismes que celui de la sérotonine et non, notamment la neuroplasticité. Donc, euh, pour le, la question des psychédéliques, la question qui est posée, c'est est-ce euh, que en fait, il ne faut pas confondre un traitement efficace dans la dépression et euh, le... Euh, le fait de faire plaisir aux gens, en fait, euh, c'est euh, Joanna Moncriève qui écrit ça dans, euh, dans une lettre de réponse euh, sur un des autres articles qu'elle avait fait, euh, qui est ici, euh, si j'arrive à l'ouvrir. Et euh, donc, euh, non, c'est pas celui-là, c'était l'autre. Je n'arrive pas à l'ouvrir, ça ne l'a pas pris. Et en fait, elle expliquait dans cette, euh, dans cette lettre euh, qui est en libre accès sur Internet euh, euh, qu'en en fait, il euh, y a des molécules qui font du bien, euh, notamment les psychédéliques, et que les gens confondent le fait de sortir de leur dépression avec le fait de se faire du bien, en fait, avec une molécule. Quoi. Donc, euh, c'est ça euh, la question actuellement qui est posée. C'est, euh, grosso modo, euh, je, te, je te donne une molécule pour te défoncer. Tu te sens mieux quand tu es défoncé, mais... Euh, est-ce que vraiment j'ai soigné ta dépression ou juste je te mets sous une molécule qui te défonce et ça te fait plaisir d'être défoncé en fait. Donc ça, c'est un peu la question, le débat qu'il y a, et notamment aussi le débat autour du placebo, l'effet placebo des psychédéliques en fait, qui pourrait être plus fort par rapport à leur effet psychédélique, en fait, les expériences en fait, que font les expériences transcendantales que font les personnes. Et euh, voilà. Donc, euh, il y a tout ce débat-là qui est en cours. Et, et moi, à titre personnel, en tout cas, j'espère je, qu'on aura la psilocybine dans l'arsenal thérapeutique bientôt, parce que je pense que ça va être potentiellement très intéressant. Quoi.